Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative War Games. Aujourd'hui, top player podcast spécial, nous abordons la review du tout nouveau codex TOE. On est, euh, selon la date de publication de cette vidéo, sur une latence temporelle du calendrier Games Workshop entre laprès co euh, la sortie officielle, peut-être après. Je ne sais pas, globalement, je ne veux pas me positionner là-dessus parce que je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée. En tout état de cause, il se trouve que euh, le codex To nous est parvenu. Et qu'on a pu euh, eh bien, le transmettre à des spécialistes de la faction, à un spécialiste de la faction pour qu'il nous en fasse euh, l'analyse euh, pour le plus grand plaisir de la communauté Creative Wargame. Et du coup, j'accueille tout en le remerciant notre invité du jour qui est Shazo Kassad. Je vais recontextualiser un petit peu le format qu'on va vous présenter. Donc l'idée ici, euh, on va faire un mix entre euh, le top player podcast qui a vocation vraiment à faire que de l'optimiser, optimiser et la review de codex. Donc on va pas faire un listing de tout ce qu'il y a dedans. On va pas faire non plus euh, un, un focus exclusif sur certaines entrées parce que c'est celle-ci celle qui se joue dans la mesure où il n'y en a pas de recul encore suffisamment. Le seul recul qu'on a, en fait, ça va être l'expérience de Chazot qu'il a sur la v 9 sur le codex et sur les To. Donc, ça, ça va nous permettre en fait, de mixer un petit peu ce format-là pour se prêter à cet exercice. Euh, qui va être quand même, je le précise, hein, focalisé sur l'aspect optimisation euh, de la faction taux Avant de commencer la vidéo, les amis, on pense à claquer son petit pouce bleu des familles qui fait plaisir à hein, mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions aussi si vous en avez. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Discord, le site www.creativewargame.fr. Vous avez tous les liens dans la description. On va pas trop euh, s'égarer dans les méandres de, du format audio pour aller directement dans le vif du sujet, dans ce codexto. Et avant qu'on rentre dans l'analyse de ce que nous propose l'éditeur de jeu, j'aimerais euh, avoir ton avis euh, de manière générale, Chazo, sur ce codex. Euh, avant propos un petit peu de, de, de cette review, qu'est-ce que tu penses de ce Codexto V9 c'est une excellente surprise de la part de, de Games Workshop. Tout n'est pas parfait, mais euh, le, le codex est intéressant et prometteur sous, sous bien des aspects. Il est, Pour ce qui va nous intéresser nos auditeurs, le, le, le point premier c'est que euh, le codex me semble fort. Il y, a, il y a une vraie puissance de feu, une capacité de destruction qui est importante et une vraie mobilité qui permet de jouer sur les secondaires et s'adapter au gameplay V9. Il y a pas mal de mécaniques qui sont propres à la V9, Bodyguard, de Super OP, de choses comme ça qu'on qu qu récupère, qui nous manquaient par ailleurs, avec une projection qu'on n'avait pas. Il est aussi très intéressant parce que je, ça faisait longtemps que je n'ai pas retrouvé des plito qu'on avait dans les premiers codex qui étaient sortis en, v, en V4, V5, qu'on avait un peu perdu avec, avec la V8. On retrouve vraiment l'esprit au niveau des unités, que ce soit dans le, dans le gameplay ou un peu dans le fluff, pour le coup, petite parenthèse fluff. Le, le codex, c'est vraiment retranscrit comment bien comment l'arméto doit se comporter sur une table. Eh bien, écoute, euh, je te propose qu'on attaque directement avec euh, le, les habilités de détachement hein, qui vont euh, précéder l'arrivée des, des différentes règles, ce qui va nous permettre aussi de de, de, de fixer un petit peu les garde-fous qui ont été standardisés par Games Workshop sur à peu près tous les codex V9. Hein. On, on va retrouver notamment euh, bah, ce système d'objectifs secure pour les troupes. Hein, voilà. Rien n'a rien changé. Euh, les petites mécaniques de détachement habituelles. On aura cette hiérarchisation des QG euh, en étant limité à, un seul, euh, à une seule figurine commandeur par détachement à l'exclusion de… De, du détachement Farsight-Enclave. Euh, et ensuite, on va avoir euh, les, euh, les règles concernant les, set, les tenets des sets. Donc en gros, tu vas choisir, comme euh, à peu près toutes les factions, tu vas choisir ta sous-faction. On va de suite y intégrer la mécanique du chapter approve 2022 qui va nous limiter à avoir une seule sous-faction par armée. Donc tu ne pourras choisir qu'un seul set dans ton armée. Et ce set va t'offrir un bonus passif pour l'ensemble de tes unités qui bénéficient de l'aptitude du set, tu pourras aussi accéder à un trait de seigneur de guerre, un stratagème et euh, un système signature spécifique à ce set. Du coup, je te propose qu'on enquille sur la première partie de cette review, à savoir les 7 taux. Je vais te laisser la parole pour un petit peu nous faire le point sur ce que tu as pu lire euh, concernant cet aspect du codex. Les, euh, bah comme tu as dit, euh, le, pas de nouveauté au niveau des, des, des, des capacités de détachement et tout, c'est la même chose qu'avant. Et on a la signature système, c'est une relique qui est spécifique, et propre à chaque set. Les sets sont au nombre de 6, dit comme ça c'est bizarre mais voilà. On retrouve les classiques qu'on avait dans l'ancien codex, à savoir le Seto, Viorla, Borkan, Dalit, Asasea euh, et Farsight. Concrètement, sur les 6, j'en trouve aucun acheté. acheter. Ils, ils ont tous leur, leur intérêt, que ce soit au niveau des reliques, au niveau des bonus passifs ou de de seigneurs de guerre. Néanmoins, on est là pour être, pour être synthétique et aller vraiment dans le vif du sujet. Je vais en retirer, je vais en sortir 3 à savoir le premier qui va être le Seto. Le 7 Seto, je ne le ressors pas pour son bonus passif qui consiste à une relance pour toucher ou pour blesser avec un bonus sur les sur les auras de portée. Mais pour euh, sa relique et son stratagème et surtout pour ses personnages spécial, spéciaux du, excusez-moi, euh, qui sont propres au Seto. Alors la relique, ça va être les poussées, euh, les rétrofusées vectorielles qui ajoutent plus de pas de mouvement au commandeur. Ce qui est sympathique mais pas transcendant en revanche. Une fois par euh, tour de jeu, par battle Round, quand le porteur de relique est choisi comme cible de charge et qu'il n'est pas déjà engagé au corps à corps, il peut bouger gratuitement. Vous mettez ça sur une call star qui bouge à 14 pas désormais, donc 18 avec la relique. Votre adversaire vous dit « je te charge ta call star » et vous, vous pouvez lui répondre eh « et ben, pas de souci, je bouge de 16 pas ». Du coup, ça permet d'avoir un commandeur qui est juste inchargeable. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment fort comme mécanique. L'autre point qui est intéressant sur le va c'est leur stratagème, le focus set fire, qui coûte, qui est le même stratagème qu'on avait en V8, donc pour ceux qui connaissent le codex, ils ne seront pas euh, dépaysés. C'est une fois qu'une unité a perdu un PV, par une figurine de ce set qui a fait une blessure, vous utilisez deux CP, et chaque fois qu'une unité corps, assez uniquement corps, qui tire sur cette même cible, on a plus un pour blesser. C'est juste énorme dans un métal qui veut partir un peu sur des Death Star. On voit qu'on a les armées tyrannides qui sont basées que sur des monstres à l'heure actuelle ce genre de choses. Ce type de bonus est vraiment impactant. L'autre set qui me semble intéressant, ça va être le set de Borkan. Principalement pour... Euh... Dans son bonus, il met plus 4 pas de portée, entre autres avec un autre bonus passif, vous vous laisserez découvrir quand vous aurez le codex. Le plus 4 pas de portée est toujours intéressant. On l'a vu avec les marines, ça travaille à différentes versions. Ça permet d'être plus sûr sur, sur son jeu. Son fameux stratagème qui a fait couler beaucoup d'encre sur le net, à savoir euh, arme expérimentale qui coûte 2 CP, où on choisit une arme, c'est uniquement une arme d'unité, et cette arme ignore les invus, ce qui du coup est juste monstrueux potentiellement avec la, la storm surge qui est son fameux, sa fameuse arme qui fait deux tirs font enfin des dé, dégâts 12. Il a une relique qui est pardon une relique un seigneur de guerre qui est intéressant. qui va améliorer de 1 toute la PA des armes qui sont déjà tous améliorés de plus 1 par rapport au codex de la V8 et pour chaque 6 pour blesser non modifié, c'est une mortelle jusqu'à un maximum de 3 mortelles par phase. Vous mettez ça de nouveau sur une Callstar qui a un canon surcadencé qui va faire 8 tirs, force 5 plus un canon induction. On arrive régulièrement à faire les 2-3 mortels de manière très fiable. L'autre set intéressant, c'est le set rebelle, les, les enclaves Farsight, qui à mon avis seront, recevront incessamment sous peu euh, une extension, comme il y a eu à chaque fois dans, dans l'histoire de, de, de Games Workshop. L'enclave le, Farsight, c'est le même que fin V8. Quand on a un moins de 12 pas, l'escouade de, de Farsight compte comme ayant un designateur laser, enfin la cible compte comme ayant un designateur laser. Et vous pouvez relancer un GD pour blesser à chaque fois que vous faites une attaque, que ce soit au tir ou au corps à corps. La relique permet, qui est sympa mais je trouve anecdotique, elle permet d'abjurer un pouvoir psychique à plus 1. C'est la seule protection de type Psy que le Codex peut avoir, donc c'est quand même pas inintéressant selon comment le metagame va évoluer. Et l'autre chose qui, la rend très qui rend cette faction très intéressante, c'est son stratagème, qui coûte entre 2 et 3 CP, selon si les exoarmures sont 3 ou plus dans l'escouade. Ça s'active quand une escouade de, de crisis va arriver en en frappe en frappant profondeur. Vous utilisez vos 2 CP, ou 3 CP selon le nombre, l'escouade va pouvoir relancer tous ses G pour toucher, et tous ses G pour blesser. Ça permet d'avoir vraiment un recoup de faiblisation pour annuler une troupe, une troupe adverse. Et on va le découvrir ensemble un peu plus tard. Les nouvelles armes des exoarmures sont vraiment impactantes. Bien, on aborde maintenant euh, une partie importante du codex qui va être les stratagèmes. Euh, on, est une, on est sur une monofaction hein, les taux euh, comparé à d'autres qui, qui ont souvent des... Des, des, des, des interactions particulières avec leurs mots-clés donc les taux n'ont vraiment que ce bouquin pour les, les prochaines années donc on attend quand même quelque chose d'assez conséquent au niveau des stratagèmes euh, je te propose de, de nous faire de, de nous proposer un petit peu ta sélection euh, qui en partant du principe qu'on qu va avoir toujours hein, des stratagèmes qui sont structurants de manière générale pour l'armée, et il y a des stratagèmes qui seront beaucoup plus spécifiques à certaines entrées, hein, qui vont inclure le mot-clé de l'entrée pour pouvoir avoir le, le trigger d'activation du strat. Euh, je te propose toi bah, de nous présenter un petit peu ce qui pour toi fait le euh, sort du lot en termes de, de, de stratagèmes. On, on a de la chance de ce côté-là. Tout, a un tout peut avoir une utilité à un moment ou à un autre dans le codex. On retrouve les stratagèmes classiques qui permettent d'avoir plusieurs reliques, plusieurs traits de seigneurs de guerre ou de considérer un véhicule à son profil full. Donc je ne vais pas, pas m'apesantir dessus. Dans les choses remarquables au niveau, au niveau du, euh, des stratagèmes, je vais citer celui qu'on a déjà vu avec Games Workshop qui permet une escouade de crisis de n'importe quel set. C'est ce qui est intéressant. Quand l'escouade de crisis va arriver de réserve en frappe en profondeur. Pour 2 ou 3 CP sur le nombre d'exo-armures, l'escouade va pouvoir lancer tous ses jets pour toucher. Donc ça permet d'avoir une escouade de crisis qui arrive en faible et qui est fiable au niveau du nombre de touches qu'elle va faire. En... Il y a des stratagèmes pour toutes les unités qu'on va pouvoir jouer, que ce soit l'infanterie, que ce soit les exo-armures. Les breachers ont gagné leur stratagème qui permet de lancer les jets pour blesser et d'ignorer les couverts. Les guerriers de feu un équivalent qui permet d'avoir un bonus de pr 1 donc guerres de feu avec le fusil à impulsion ou carabine à impulsion. On a un stratagème pour un CP qui permet sur une escouade de crisis de la faire advance de 6 automatiquement et de la lui permettre de tirer sans malus. Pas eu forcément les plus utiles, mais à garder en fin de partie et tout, en mémoire. On a le Savior Protocol. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et aux questions, c'est qu'on peut lire les news. Est-ce que le Savior Protocol est resté comme avant Non, c'est bel et bien disparu. C'est fini, les drones qui annulent les tirs de canon rail par paquet de 50. Néanmoins, néanmoins, Games Workshop nous a permis de garder encore une petite série de ce qu'on avait en V8, qui est ce stratagème Savior Protocol. Il vaut un CP. Il utilise n'importe quelle phase et il s'utilise quand une figurine tôt euh, a raté son jet de sauvegarde. Ça c'est vraiment fort. On peut faire notre sauvegarde invulnérable par exemple avant. Et une fois qu'on a raté ce jet de sauvegarde, si le tir ne euh, nous plaît pas, un tir de multifuseur, d'éradicator par exemple, ou un tir de canon rail en match miroir, pour un CP, on va choisir un drone à trois pas de l'unité. Ce drone meurt et la caractéristique du dommage est réduite à zéro. Donc c'est de l'usage unique par phase, mais on a comme cette possibilité d'avoir un super tir qui est annulé. Et ça peut marcher sur n'importe qui. Avant, c'était que sur les exoarmures ou infanterie. Ça marche désormais sur un véhicule. On va penser à nos hammerheads qui sont avec leurs fameux canon rail. On peut protéger dans une certaine mesure avec ce petit stratagème. Donc il est vraiment intéressant. On a un stratagème qui, qui, lui, est clairement structurant. Et les listes d'armées vont pouvoir être construites pour l'utiliser ou pas. On va avoir des, des variantes de listes à cause de celui-ci. Qui est débarcation de combat. Débarcation de combat, il va dépendre, son effet, va dépendre de la philosophie de, ta de la ta philosophie tactique qu'on va choisir, à savoir est-ce qu'on va jouer l'armée en Coyonne ou est-ce qu'on va jouer l'armée en Mondka. Quoi qu'il arrive, on, utilise, on pour un CP, on va choisir un débit-fiche qui a bougé. Et après que ce débit-fiche ait bougé, on peut débarquer une unité qui était dedans. Et l'unité peut faire ce qu'elle veut, mais ne pas charger. Et si nous sommes sous la, la philosophie tactique de, de, de Mondka, on peut choisir jusqu'à 3 Devil fiches Donc pour un CP, on peut avoir 3 de fiches qui vont bouger avec 30 guerriers de feu. Et après un mouvement de 12 pas de fiches et les guerriers de feu vont débarquer à 3 pas, bouger et potentiellement faire un tir rapide. Ou débarquer, bouger, advance et mettre une super OP pour faire des dénail d'objectifs de... chez l'adversaire. Il est vraiment intéressant parce qu'il donne une belle projection à notre troupes super OP. Un autre stratagème qui est intéressant, qui a gardé dans un coin de la tête, qu'on veut vraiment fiabiliser, c'est « Wisdom of many », c'est la, la sagesse des de, de, de plusieurs, des nombreux. C'est au niveau des éthérés, on le verra plus tard, les éthérés sont un peu comme des chaplains matins matin, des litanies, ou c'est des invocations de leur côté, ou pour deux CP, ont aussi une invocation automatiquement, et on le verra plus tard, les invocations sont vraiment intéressantes. Un autre stratagème qui est… Alors, deux stratagèmes qui vont être les, les pendants pour l'infanterie et pour les exo-armures. Il y a une chose que les taux n'aiment pas, très clairement, c'est se faire charger. Et ce stratagème nous permet de nous en protéger, car pour un CP, on met moins 2 à la distance de charge de l'adversaire. C'est extrêmement fort. Ça permet d'avoir, où à l'époque, typiquement, le taux pouvait craindre une FEP à 9 parts, avec une charge, avec un plus de plus 1, qui faisait une charge à 8, avec une, relanceable, avec une relance, et on pouvait avoir des soucis là-dessus. Le fait de mettre moins 2 à la charge, qui peut se cumuler avec une forêt, par exemple, pour un moins 4, ça permet vraiment d'être serein de ce côté-là, et ça force l'adversaire. À pas charger de manière un peu inconsidérable, inconsidérée. Pardon. Il faut qu'il réfléchisse. Est-ce que je suis à bonne distance ou pas Et même s'il a 6 pas, parce qu'il y a une charge qui se fait à plus de 65, à 75% de mémoire, le fait qu'on lui mette moins 2, va lui redescendre le statistique à moins de 50%. En stratagème intéressant, ça va être aussi sur les coups qui permettent de... Deux stratagèmes sur les Roots qui sont intéressants. C'est une troupe qui est vraiment chouette. Le premier, ça va permettre aux Croots de faire une intervention héroïque à 6 pas, comme des personnages, et avoir plus d'une attaque. Et l'autre chose, c'est une fois que les Croots ont tué quelqu'un au corps à corps, alors pas forcément les Terminator, mais face à des GI, face à des, à des, euh, des Serastes, c'est largement faisable, les Croots gagnent un fin de peine à 5 ⁇ jusqu'à la fin de la partie. Pas du tout jusqu'à la fin de la partie. Pour un CP, ça permet d'avoir une troupe super OP qui devient résistante. On citera deux autres stratagèmes pour, pour finir, qui va être le stratagème submunition qui permet au Kanoirai de faire de la mortelle sur des squads d'infanterie. De, de, en fait, il permet de lancer un D6 pour chaque figurine qu'il y a dans les squads et sur un 4+, c'est une mortelle et c'est capé à 8 mortelles. Un CP pour faire 8 mortelles sur une bande de Vaskitari, sincèrement, j'achète. L'autre stratagème... Et je mets un petit blanc parce que du coup j'ai un blanc et ça se permettra de faire, de faire la coupure, le montage et de me récupérer par la suite. L'autre stratagème que je voulais parler, c'était eh ben, le Strike and Fed. Et euh, l'autre stratagème que je voulais parler, c'est le Strike and Fed, qu'on a vu aussi sur le site des Games Workshop, qui permet à une escouade de jetpack, donc nos Crisis, nos Stealths, de bouger de six pas après avoir tiré. Autre ressource que nous propose le codex TO pour continuer à crafter nos, nos unités, euh, nos personnages, euh, nos armées, euh, dans ce codex-là, ce sera les prototypes système. Donc encore une fois, c'est une mécanique standardisée de la part de Games Workshop sur, euh, sur leur codex puisqu'on va pouvoir moyennant un coup en point euh, améliorer euh, une figurine et lui octroyer un bonus supplémentaire euh, cette catégorie est assez fournie, on est... il y a pas mal de prototypes systèmes, donc à peu près comme dans toutes catégorie. les catégories de codex où il y a beaucoup de choix, souvent il y en a un petit peu à jeter, donc on va se contenter de garder ta sélection sur, sur ces prototypes systèmes, euh, qu'est-ce qui, qu qui d'après toi euh, va être vraiment, vraiment intéressant en termes de jeu dans dans ces pages-là. Il y en a qu'on verra effectivement peut-être, et il y en a 2-3 qui, qui sortent du lot. Le premier qui sort du lot pour moi, c'est le thermo, une thermo projector. C'est un lance flamme lance-flamme-tôt, 12 pas de portée, il fait 2 touches plus D6, force 4, peu 1 moins 2, dégâts 2. Alors le surcoût n'est pas anodin, c'est en ordre de 20 points. Mais la... le gros bonus de, cette, de, ce, pro de ce système prototype, c'est qu'on peut l'utiliser au corps à corps, en fait la règle il est précisé qu'au corps à corps, à chaque fois que le porteur fait une attaque, il fait d 6 plus 2 attaques additionnelles avec cette arme. Sur un commandeur qui touche à 3 plus de base, et on verra tout à l'heure qu'il y a un trait de seigneur dégâts qui permet de lancer tous ses jets pour toucher et pour blesser, on a un contre-close qui est relativement fiable pour tuer du petit marine ou des choses comme ça. L'autre qui est vraiment intéressant ça va être les resonators warhead. Je ne vais, vais pas tenter de le traduire. Ça va sur un lance-missile qui est amélioré. Le lance-missile qui est devenu maintenant Asso-2, 30 pas de portée. On n'a pas du pas. Force-7, PA-2, dégâts 2. Le réservateur Warhead permet de passer Asso-3, Force-8, qui est un vrai palier. PA-2, dégâts 2. Et à chaque fois qu'une unité d'infanterie, bête ou cavalerie est touchée, pas blessée, hein, ou pas de PV, juste touchée par cette arme, son mouvement est divisé par deux jusqu'à la prochaine phase de mouvement. Parce que la prochaine phase, en fait, ouais, c'est jusqu'à la fin de son tour. Alors, on aurait bien voulu que ça marche sur les jets advance mais pouvoir déjà diviser le mouvement par deux d'unités unité adverse, sachant qu'on n'est pas trop fan des corps à corps et des unités qui vont très vite, c'est un bonus qui est vraiment intéressant pour l'armée tôt. L'autre chose qui est intéressant, qui vaut pas cher, 15 points, qui peut se payer assez facilement, c'est l'ancien injecteur de stimulant. Ça, ça va être un prototype à usage unique, mais Dès que le, le porteur rate une sauvegarde, donc on peut attendre qu'il rate sa sauvegarde, on peut utiliser ce prototype jusqu'à la fin du tour, il a un fil de peine à 4. Ce qui est loin d'être anodin. Le dernier, qui, il y en a encore deux autres. Il y en a un qui permet d'annuler l'effet à 12 pas, un peu comme les infiltrators Space Marines, toujours intéressant. Et l'autre chose où je n'arrive pas à savoir s'il est fort ou pas fort, ça va être le Dominator Fragmentation Launcher, qui une amélioration d'un lanceur de charge à dispersion. Au lieu d'être euh, assaut D6, force 4, PA-1, -1, il passe force 5, PA-2. Et à chaque fois que. Et ça tire sur la ligne de vue. Et à chaque fois que cette arme, ce prototype touche une unité adverse, l'unité adverse jusqu'à la fin du tour a moins 4 à son leadership, à sa valeur de commandement. On passe maintenant au trait de Seigneur de Guerre. On notera que le Codexto nous propose deux tables, euh, en fait un peu plus, parce qu'il y, y a la table, euh, on va dire ce que j'appellerais vanille, hein, qui est disponible pour... Euh tous vos seigneurs de guerre de l'Empire Tau. On va retrouver une catégorie traits de seigneurs de guerre croûte. Et on a euh, la table des traits de seigneurs de guerre qu'on va retrouver lorsqu'on choisit euh, son set. Euh, donc du coup, je te propose, comme on a déjà parlé des sets, de nous parler un petit peu des traits de seigneurs de guerre euh, classiques qu'on va retrouver. Alors classiquement, ils sont l'ordre de 6, et un peu comme les stratagèmes, il n'y en a pas un seul qui est vraiment moisi. On a clairement qui sont au-dessus des autres. Mais il a pas un qui est mauvais. Le premier, qui me semble le trait de seigneur de guerre incontournable, c'est Precision of the Hunter. Ça permet aux seigneurs de guerre d'être en full rigolo, pour toucher et pour blesser. Sachant que nos commandeurs, nos faisceaux, tirent relativement fort, ont pas mal d'armes, pas mal de saturation. Que ce soit un commandeur en XV8, commandeur classique avec 4 CIB ou une star avec un canon induction sur surcadencé, le fait d'être en full rigolo, et toucher à 2+, fait qu'on a des unités qui sont extrêmement fiables et extrêmement létales. L'autre, on retrouve Dévastation par l'Harmonie. Le même qu'avant. On n'a pas changé de ce côté-là qui marche que pour les corps. On a un qui n'est pas inintéressant, mais ça demande de construire un peu son unité aux alentours. Si on choisit une unité corps à 9 pas du Seigneur de Guerre, jusqu'à la prochaine phase de commandement, pour chaque 6, pour toucher non modifié, L'arme blesse automatiquement à la cible. Ça peut permettre d'avoir des très grosses saturations, PA-1, PA-2, selon les portées, sur euh, des troupes qui ont 8, euh, 8 d'endurance, avec une faible sauvegarde. Un peu sur la même mécanique que les skitari peuvent faire avec leurs différents bonus. Les deux autres, exemplaires of Coyon, qui est l'exemple le, le, du Coyon, Donc on retrouve toujours un peu cette euh, double philosophie quand on, qu on les taux et les derrière qui, qui vont avec. Pour le Coyon, une fois que les deux joueurs ont fini de déployer leur armée et qu'on sait qui commence, on peut choisir une unité et la mettre en réserve stratégique gratuitement. Et si on choisit euh, la philosophie tactique Coyon, on peut choisir jusqu'à trois unités et les mettre en réserve stratégique gratuitement. Et ça bypass toutes les limites de points de puissance ou de points ou quoi que ce soit. L'exemplaire du monde K, bah comme la philosophie du monde K, est bien plus agressif, Si je choisis une unité en phase de commandement à 9 pas du seigneur de guerre, jusqu'à la prochaine phase de commandement, pour une unité corps et, et, uniquement, si la cible ennemie est à 9 pas, 12 pas si on est sous le monde K, l'escouade corps choisit relance tous ses jets pour blesser. Donc on trouve qu'il y a vraiment des mécaniques de fiabilisation, soit pour toucher, soit pour blesser, qui nous manquaient euh, au préalable, je trouve, dans le codex. Les autres traits de de guerre qu'il y a, c'est sur une deuxième page, ça va être pour les routes On peut faire une armée full Roots. Il ça, je crois qu'on en a parlé. Les traits de cinéma de guerre, sont pas... on ne va pas s'apesantir dessus. Ce sera plus l'occasion de discuter lors de la review totale du codex. Il n'y a pas de choses qui sont game breaker pour, pour les Roots. Ok, je te propose qu'on passe euh, dans la foulée à la partie relique euh, qui, qui précède... Euh... Qui suit pardon les, les traits de seigneur de guerre, euh, encore une fois, bon, bah, le, le système de reliques qu'on connaît, avec comme tu l'as dit euh, à la présentation des stratagèmes, des stratagèmes qui vont nous permettre de prendre plus de reliques euh, qu'il n'en faut et euh, du coup pouvoir booster tous nos petits équipements. Euh, Est-ce que tu as, as déjà fait toi ta sélection des reliques, euh, ouais. des reliques les plus pétées, on va le dire? On a un retour, la puce Pure Tide, qui permet de régénérer un CP sur un 3 quand on l'utilise. Ça fait toujours plaisir. On a le, le gantelet Honor le fameux gantelet Honor qui est l'arme de corps à corps développée sur les exo-armures, qui jusqu'à maintenant n'était pas transcendant. À l'heure actuelle, il est juste ouf, parce qu'il s'est force 12, moins 4 dégâts 3. En gros, on a un Commander qui a 4 attaques, qui touche à 3 qui font force 12 pas moins 4 dégâts 3. Grosso modo, récupère quasiment un smash capitaine de la V8. Mais c'est improbable cette arme. C'est euh... ouais, pas une patate de forain sur un commandeur, c'est 4 patates de forain. Il y a pas mal de logiques intéressantes, on ne va pas tous les faire. On a une logique pour les Hoots, que je trouve assez chouette. Faut il bien... faut bien timer, c'est l'usage unique. En face de commandement, on utilise une squad de Hoots. Et cette escouade de Hoots, elle va avoir plus d'une attaque, et plus 1 en force. Du coup, les coups vont faire 3 attaques, force 5, qui ont toujours ce trois 3 et qui sont PA-1, et avec le stratagème qui permet son intervention héroïque à 6 pas, ils peuvent monter à 4 attaques. Pour des bonhommes qui valent 6 points, super OP, franchement, c'est intéressant, et c'est pareil, ça donne un contre-close auto qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. L'autre relique, qui est à mon avis LA relique, avec un LA majuscule qui clignote, jaune, tout ce que vous voulez, qu'on verra dans toutes les listes à mon avis, sauf Farsight, c'est une relique pour les éthérés, cette relique permet de passer genre un super éthéré comme on fait avec le super chaplain. en gros l'éthéré de base qui a des invocations super intéressantes, on le verra plus tard, permet pour, un, enfin, pour une relique de voir plus un sur son jet de dé, donc il va invoquer ce que du 2+, et pas du 3+, et de pouvoir lancer une deuxième invocation tous les tours. L'autre relique la dernière relique qui est vraiment intéressante, c'est The bigger Hunter Plate, vous m'excuserez mon accent. Cette relique permet d'avoir plus en armure sur le porteur et d'avoir un film de peine à 5+. Sur un commandeur, on voit qu'il a des commandeurs qui ont 2 plus d'armure, on peut avoir des commandeurs à 1+, film de peine à 5 avec un bouclier à 4+. On peut avoir des chasseaux qui sont vraiment résistants. Ok, donc juste pour revenir sur euh, le stratagème, tu parlais notamment de l'éthéré, euh, tu as spécifié, moi j'en ai fait l'impasse quand euh, j'ai introduit les aptitudes de détachement générique, on rappelle que quand tu joues le set, euh, le set euh, Farsight. Farsight, tu ne peux pas avoir d'éthéré, c'est une histoire de fluff qui nous dépasse tous. Euh, qu'on expliquera peut-être un jour dans un temps des héros spécial tôt. Je fais une belle passe à l'aile à mon camarade Scoura qui nous a fait des vidéos incroyables sur le, le fluff de, de, de, de Games Workshop. Peut-être qu'il nous expliquera un jour euh, l'histoire des taux. En attendant, euh, on va se contenter de la ligne de règles qui stipule qu'on n'a pas le droit euh, de jouer éthéré quand on joue en clave Farsight, ce qui nous permet de passer dans la partie invocation des éthérés. Donc là, c'est une nouveauté côté taux puisque tu vas avoir euh, pour ta figurine éthérée, comme tu l'as dit, un espèce de système qui est similaire à celui des litanies chez les Space Marines et qui va te... Bah, te, te t'offrir encore des nouveaux outils pour pouvoir continuer à buffer tes unités et là on commence là tu as, as, as quand même euh, euh, mis couche sur couche, dans... tu as été chercher dans ta boîte à outils, on a vu les stratagèmes, on a vu les prototypes systèmes, on a vu les traits de seigneurs on, a... on commence à voir pas mal de choses qui commencent à se cumuler, on, on commence à entre apercevoir la puissance du truc et on va avoir cette invocation des éthérés qui va venir encore rajouter une couche à ce que tu vas pouvoir faire avec ce codex. Clairement, les, les invocations sont nombreux de 6, il n'y en a aucune de mauvaise, mais il y en a 3 qui ressortent vraiment du lot, voire même 4 qui ressortent du lot. La première qui sera à moitié du lot, vous verrez, elle est quand même loin d'être ridicule, elle permet de choisir une unité corps à 6 pas de l'éthérée, et cette escouade va pouvoir faire une action et quand même tirer, ce qui plutôt n'est pas anodin. On rentre dans le top 3 des invocations maintenant, la première, la première, le premier top 3... Qui est l'une des deux meilleures, des Suns of Stone, le sens de la pierre. On choisit une unité corps à 6 pas. Et à chaque fois qu'une figurine de cette unité va perdre un PV sur un 5, elle ne le perd pas. Cette invocation permet de. Avant, on avait un Finopen à 6 en bulle à 6 pas de l'éthéré. Maintenant, c'est que sur une escouade, on a un Finopen à 5. On peut avoir des Broadside qui sont passés à 8 PV, les Chrysis qui sont, six... sont jusqu'à 6 désormais à 4 PV avec un film de peine à 5. C'est extrêmement fort. L'autre qui est intéressant, tout une optique de résistance, c'est la race du Zephyr, la race du vent. De nouveau, même mécanique, on, si l'invocation est réussie, on fait une unité corps à 6 pas de et si l'unité a bougé, toutes les attaques de tir qui se font sur cette unité auront moins un pour toucher. Ça permet, par exemple, pour, si on met les deux... Euh, les deux invocations sont une même escouade, avoir une escouade à moins 1 pour être touchée, puis une open à 5. Ça donne vraiment une belle résistance à cette escouade. Le tout dernier, qui est juste euh, magique, Maxi Games Workshop, c'est la sagesse des guides. Si l'invocation est inspirée, on gagne un point de commandement. Ni plus, ni moins. Avec la relique dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet d'invoquer, euh, de tenter deux invocations par tour, et sur un 2+, ben là en fait, avec la sagesse, euh, la sagesse des guides, en phase de commandement, sur un 2+, on gagne un CP. Ce qui signifie que l'arméto va commencer en statistique entre 15, allez, entre 16 et 17 points de commandement par rapport aux autres armées qui ont pas ce type de mécanisme. C'est énorme, d'autant plus qu'on a des stratagèmes qui sont particulièrement intéressants comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, après cette, euh, cette superbe page des invocations de l'étéré euh, qui, qui, qui semble assez piquante pour les futurs adversaires du codex TO, on a la page euh, Chapter Approved Rules avec les règles de secondaire appropriées. Au codex, on retrouvera seulement trois choix de secondaires sur ce codex. Un qui va dans les euh, opérations de l'ombre, l'autre sur euh, suprématie du champ de bataille, et le dernier dans pas de pitié, pas de pas de merci, pas de pitié. Alors J'essaie de te faire une espèce de traduction à la wall again, mais on m'a compris. Shadow opération, Battlefield suprématie, no, no, no mercy, no respite. Euh, D'après toi, qu'est-ce qui, qu qui te semble faisable dans ce que nous propose ici Games Workshop euh, Les trois sont faisables selon les, euh, les déploiements et euh, les adversaires le Shadow Opération est clairement le plus compliqué on peut espérer le faire à 9 points de manière fiable sur un déploiement en quart de table sinon le faire à 15 points me semble vraiment compliqué le Battlefield Supremacy qui s'appelle Action Décisive est euh, intéressant et particulièrement assez facile à faire je trouve même s'il est capé à 12 points on ne peut pas mettre 15 points avec celui-ci il va dépendre, il va fonc le fonctionnement va être différent si on est sur la philosophie Monde-K ou sur la philosophie Koyon. Sur la philosophie, philosophie Monde-K, en fait, pour faire ce secondaire, il faut tenir la moitié des objectifs ou plus. Voilà, donc on a la moitié, s'il y a 6 objets, on en contrôle 3, on remplit les conditions de, de victoire et ça permet de mettre 4 points de victoire. Si on joue sous Monde-K, il faut le faire T1, T2, T3. Au T4, c'est trop tard, ça ne donne rien. Et si on joue sous la philosophie Koyon, il faut le faire T3, T4, T5. Il est facile à faire il se fait à la fin du tour. Je trouve que c'est quasiment un secondaire qui permet de mettre 12 points, quoi qu'il arrive. La seule contrepartie qu'il a si on joue monde cas, et qu'on est sur un scénario à 5 objets, qui sont du coup au centre de la table, ça force à nous exposer et offrir potentiellement un tremplin de charge à l'adversaire. En même temps, pour 4 points offerts, je pense que c'est un, bon, un bon deal. Le dernier qui est en No Machinery Spite, il est pareil. Il va dépendre si c'est en Monde ou en Koyon. Donc si c'est en Monde il faut le faire T1, T2, T3, Koyon, T4, T5, euh, T3, T4, T5. Celui-ci, il va être plutôt utilisé contre les armées qui sont plutôt Su. Ses conditions de victoire, c'est si on détruit une unité ennemie ou plus, on met un point de victoire détruit trois unités ennemies ou plus on met trois points de victoire ce qui fait que dès qu'on détruit trois unités ou plus les deux se cumulent on met quatre points pour un total de 12 de nouveau ok euh, ce qui va d'ailleurs permettre de faire la transition avec notamment les, les, les philosophies de bataille que, que tu as évoqué sur euh, sur les secondaires précédents euh, en gros on va avoir une mécanique Passive de l'armée euh, qui est complètement changée. On connaissait le, le fonctionnement du monde et du coyon que tu veux, te devais déclencher euh, comme une aptitude avec potentiellement certaines unités avant qui pouvaient te permettre de, de, de double coyon, etc., etc. Là, euh, Games Workshop a complètement changé sa mécanique et je vais te laisser nous expliquer comment fonctionnent maintenant les philosophies de tactique monde et coyon et Alors du coup, avant, on avait watch qui était Ratos pour tout le monde, l'appui feu, qui était une jolie règle. On avait les drones qui pouvaient se garder pour tout le monde. Tout ça, s'est disparu. On a les euh, philosophies, philosophie de guerre avec soit Mondka, soit de Coyon. Gamechanger les a présenté il y a quelque temps dans ses dans ses reviews. On va les revoir, on va les revoir ensemble. Mondka est le plus intuitif et le plus intéressant pour les joueurs qui veulent un peu être agressifs, et à mon avis celui qu'on verra le plus dans un premier temps, dans un jeu compétitif, il permet à toute l'armée, et c'est un bonus qui va marcher uniquement du tour 1 à 3 pour Mondka, et pour CUN uniquement du tour 3 à 5. Le bonus pour Monka, ça permet à toute l'armée de faire un mouvement normal, d'advance, et de compter comme étant resté stationnaire jusqu'à la fin de la phase de tir. Ça signifie que pendant toute la phase de mouvement, et toute la phase de tir, l'unité compte comme étant stationnaire. Ça ouvre quelques potentiels bugs de règles, par exemple avec la storm Stormsuit qui pourrait potentiellement pourrait bouger advance et quand même s'en alors que c'est une action. C'est un point qui mérite éclaircissement et à mon avis, il sera faqué assez prochainement. L'autre bonus qu'on a avec Monka, c'est un bonus qui va être déricif, qui va dépendre de portée, qui va être t'apporter 18 T1, 12 pas T2, 9 pas T3. Et quand l'unité ennemie et que l'unité est la plus proche dans, cette, dans les distances que vous venez de vous énoncer. L'unité de taux a moins 1 PA supplémentaire et relance les uns pour blesser. Ça force vraiment, ça incite vraiment le joueur taux à jouer ce que vous dit tout à l'heure, à une armée un peu de fusillade entre 18 et 12 pas, pour avoir cette PA, ce bonus de PA et avoir ce rigole des as. Koyon permet et active qu'à partir du tour 3, ce que je trouve un petit peu tard, dans un, dans, vu du fonctionnement à 9 dans un jeu compétitif, mais ces bonus sont loin d'être être anodins. Il permet déjà à toute l'armée de pouvoir désengager et tirer à moins 1. Et le deuxième bonus qu'il a, mais qui, a, qui est très fort, mais qui est très situationnel, c'est si on tire sur l'unité la plus proche, qui est à moins de 12 pas du modèle, ou de la figurine de l'escouade, cette figurine va générer une extra, un extra hit, une touche supplémentaire sur un 6 au T3, sur un 5+, pour toucher au T4, et sur un 4+, pour toucher au T5. Le bonus au T5 est juste ouf, parce qu'en fait, concrètement, l'armée qui a touché à 4+, avec ce bonus de, de touche supplémentaire, signifie que bah, s'il fait des tirs, il fait 10 touches. C'est-à-dire que l'armée cinquième tour, sous Koyon, est quasiment en touche auto. Ouais, je, je vais rebondir sur deux choses. Je ne suis pas sûr que tu l'aies précisé, notamment sur le, le choix de la sélection de ta philosophie de guerre. Donc, tu vas avoir le choix et tu vas faire ce choix une fois qu'on saura qui aura euh, l'initiative sur la partie. Avant de rentrer sur les datasheets, on a quelques petites habilités qu'on se permettra de rappeler. Euh, on va avoir euh, l'habilité Battlesuit. Donc, c'est euh, bah, ni plus ni moins qu'un mot-clé qui va t'engendrer, qui va te permettre d'activer de, des, des triggers et des, et des aptitudes particulières. Euh, sur. ce ses... Qu L'aptitude oui, ouais, que, que la règle Battlefield donne à ce nouveau codex, elle permet aux exo du coup au Battlefield, de tirer au corps à corps, comme si c'était des véhicules. Et si c'est une arme lourde, elle a moins 1 pour toucher. Ouais, c'est même ce règle quoi. C'est le... exactement exact la même règle. Ouais. Je, je, sais même, euh, je sais même plus c'est quoi le nom de cette règle qui te permet... Euh... La Heavy Behemoth, non c'est pas ça. Non. Je sais plus, mais, mais on, on, on voit avec les monstres et les, les véhicules. Mais ouais, c'est très, très cool. Ça veut dire que bah, tu es crisis, ça veut dire que t'es broadside, ça veut dire que t'es es commandeur, ça veut dire que tout le monde tire dans les corps à corps. Quoi. Donc ça, c'est très, très cool. Ensuite, on va avoir la règle euh, Manta Strike, donc la, la frappe Manta qui va te permettre, qui n'est plus moins que la frappe en profondeur, hein, sur, euh, la, sur, pour généraliser le, le terme. Ensuite, on a l'embuscade le, le, le, des, des prédateurs. Uh, bushing Predators qui va te permettre de faire un mouvement d'avant-garde de 7 pouces avec euh, tes croûtes tout en restant plus de 9 pouces de l'adversaire. Donc ça c'est cool, c'est le petit mouvement d'avant-garde qui fait plaisir. Et enfin, euh, on va aussi avoir, euh, inspiré par, euh, par, euh, par, le voilà, fait, par le bien suprême. Par bien suprême, c'est ça. Qui permet à choisir une unité corps ou auxiliaire, à 6 les littérée. Et cette unité va pouvoir faire une action et quand même tirer. Et c'est la raison pour laquelle je disais que l'invocation qui permet de faire la même chose n'est pas dans le, top, euh, dans le top 3. Parce que de, de facto, tous les éthérés ont déjà cette capacité passive de mettre une unité qui permet de faire une action, une bannière par exemple, et quand même tirer. Ok. Euh, dernière aptitude. Bien spécifique, et là il va falloir prendre un. et pas des moindres, un... ah, pas des moindres hein. évidemment, euh, qui a complètement changé. Encore une fois, là on a un changement drastique sur la mécanique, ça va être, et c'est très connu, le système de marqueurs. Euh... Qui, euh, les désignateurs laser les désignateurs ouais. qui vont te permettre clairement de buffer tes unités. On connaissait cette ancienne mécanique où en fait tu avais des, des armes qui généraient des, des, des touches de désignateurs laser, désignateur laser et tu les stackais sur ton adversaire pour stacker des bonus potentiels. Là maintenant c'est plus du tout ça. Je vais te laisser expliquer comment ça fonctionne. On va déjà passer directement à l'effet avant de savoir comment on les pose. Les désignateurs laser à l'époque il fallait effectivement les stacker pour avoir différents bonus et en avoir 5 pour avoir le fameux plus 1 pour toucher. À l'heure actuelle, une unité ennemie qui a une touche de laser sur lui, ça va permettre à une unité taux alliée d'utiliser ce token, et toutes les figurines de cette unité qui tirent sur l'unité qui avait le l'ordinateur laser, le token, a plus 1 pour toucher. Et c'est le seul bonus désormais que le l'ordinateur laser donne. C'est plus 1 pour toucher, ce qui est très important, mais c'est fini le fait d'ignorer les couverts, ce genre de bonus, et pour les anciens joueurs ortho, ça signifie aussi que les missiles à guidage laser peuvent être tirés di di directement désormais. Et il n'y a plus besoin d'avoir un utilisateur laser avant. Alors maintenant, un utilisateur laser, ils mettent plus un pour toucher, c'est cool. Très fort d'une armée qui touche qu'à 4+, 4 plus. mais comment on les pose Alors désormais, c'est une action. Et c'est un peu particulier, il faudra le plusieurs fois pour, pour bien le comprendre, c'était pas intuitif. Cette action se déclare du coup au début de la phase de mouvement. Or, une action, si on bouge derrière, elle est annulée. Ils ont prévu un peu le coup, à savoir que les véhicules et les drones peuvent déclarer l'action début de leur phase de mouvement et quand même bouger sans l'annuler. Et les cibleurs, et donc Darkskrider, déclarent cette action à la fin de leur phase de mouvement. Ça permet quand même un peu de se redéployer pour désigner ce qui nous intéresse chez l'adversaire. Une fois que cette action a été déclarée et qu'on remplit les conditions de réalisation, au début de la phase de tir, donc c'est vraiment au début, avant que n'importe qui puisse tirer, on lance un 3+, par désignateur laser dans l'escouade, et pour chaque 3+, qu'on fait, on met un token, voilà, si on doit choisir une unité qui a 36 pas, comme avant, et sur un petit jeu de 3+, on met un token, si on prend des squads de 10 cibleurs par exemple, ils vont pouvoir bouger de 7 pas, une... c'est déclaré qu'ils désigne la cible, et au début de la phase de tir, on lance 10 dés. et pour chaque 3+, on met un token sur les squads. Ce qui nous permet de passer, on va rentrer dans le, dans le vif, de, dans le cœur de codex à savoir les datasheets et alors euh, les datasheets commencent euh, par euh, on, on va commencer par les le, le nouveau les système gros, de drones ouais on va, on va en parler avant d'aborder les datasheets parce que ça a son importance puisque les drones on peut les intégrer dans des unités donc il euh, y, a, y, a, y a un système de drones qui a changé comme tu l'as dit hein, le, le drone maintenant ne pourra plus faire euh, ne, pouva, ne pourra plus euh, nuller les attaques de votre adversaire à, à outrance euh, et jusqu'à plus soif, hormis l'utilisation en one shot d'un stratagème que tu as cité précédemment. Euh, maintenant, les, les drones auront, auront moins d'impact sur, sur le jeto, mais reste toujours intéressant parce qu'il y a quand même 14 drones différents avec plein de mécaniques différentes. Je vais, on ne va pas les présenter les 14 drones, je vais te laisser faire le point sur les, les drones qui te paraissent vraiment, vraiment cool à jouer. GameSource Shop a fait évoluer le système de protection des drones. C'était quelque chose qui était frustrant et, et un peu mononoronale, qui était un, mé un mécanisme qui était un peu bête et méchant. Je suis content qu'ils aient évolué pour changer ça. Ils l'ont fait évoluer d'une belle manière, je trouve. À savoir que désormais, les drones peuvent être, font partie intégrante des escouades. Ce plus une escouade à part, c'est des membres de l'escouade qu'on rajoute, comme on peut rajouter des espèces marines, c'est une escouade de 5 tactiques par exemple. Mais ils sont toujours ignorés pour savoir si l'escouade est à mi-force ou pas à mi-force, pour savoir quelle est l'endurance majoritaire et pour la règle lock-out Ce qui est plutôt intéressant, du coup en fait c'est vraiment du PV tampon aux escouades qu'on va pouvoir payer pour pas si cher et qui ne joue nullement sur le moral ou quoi que ce soit. Donc en fait c'est vraiment du PV tampon gratuit. Et ça retranscrit un peu l'idée du drone qui sacrifie pour le reste de l'escouade, mais sans que, ce soit, sans que la gueule soit pétée. Dans les drones désormais qui sont des mécanismes de drone, qu'ils amènent comme bonus, il y en a 14, il y a plein de bonus différents. Ceux qui sont vraiment remarquables, qui est certainement un des plus forts qui si sont vous, des cibleurs, ça va être le drone qui est rave Inhibitor drone. Ce drone-là, ni plus ni moins, si on charge l'escouade du drone, donc si on charge l'escouade de cibleurs, il y a moins de pas à la charge. Moins de pas à la charge, c'est pas rien. Et du coup, on se rappelle du stratagème renade photonique qui mettait moins de pas à la charge, ça signifie qu'une escouade de cibleur qui a ce drone, si elle veut, elle met moins 4 à la charge de l'adversaire. C'est extrêmement fort. L'autre drone qui est remarquable, qui vaut 10 points, qui a un PV, endurance 4, qui a une 4 plus 1 vue. Rien que pour ça, il est déjà intéressant. C'est le drone gardien, qui va uniquement pour les breachers et les guerriers de feu. Et lui, ni plus ni moins, il fait une mini-transhumane. Vous êtes fan des Black Templars qui sont blessés que sur des 1 enfin, qui sont blessés que sur des 3, à l'heure actuelle. Master Drone file exactement la même chose à l'escouade de Garrett Feu ou de Pour 10 points, c'est extrêmement fort aussi, je trouve. Le gun drone n'a pas changé par rapport à avant, on ne va pas en parler. Les marker Drone n'a juste un Marker light. Donc comme avant, on a discuté un peu du mécanisme euh, au préalable. Le Plus Accelerator Drone est peine intéressant pour 10 points sur une escouade de cibleur. Il permet de mettre moins 1 au carabine à impulsion. L'autre drone qui est euh, attendu, qu'on a vu et revu et re-revu en v8, qui est le drone, euh, le chill drone, le drone gardien en français, si je ne dis pas de bêtises. Il a toujours une 4 plus 1 vue. En revanche, il est passé, il a plus son film open à 5, mais il a 2 PV. Ce qui, du coup, vu que c'est du. Et il vaut 12 points. Donc pour 36 points, on va avoir 6 PV bonus, endurance 4, 4 plus 1 vue. Sur une squad de crise de Broadside qui permet de d'éponger des, euh, des tirs de canons laser, c'est super, super intéressant. Et où Games joue bien avec ses mécaniques V9, c'est qu'en V9, quand on a commencé à se regarder avec quelqu'un, on doit continuer à se regarder avec cette personne. Donc quand le joueur fin en, en face, il va commencer à tirer au bolter, par exemple, sur l'escouade de Crisis, c'est qu'il y a des drones gardiens, puis au canon laser derrière. Et du coup, le joueur tout va se poser la question de est-ce que je chante ma 4 sur mon drone gardien ou est-ce que je suis sur une crisis, je ne suis pas une crise de canon laser mais après je peux mettre ça sur les drones gardiens et pour contrer un peu ça, le fait que le drone gardien a 2 pv bah, ça permet de tanker le petit tir de bolter d'opportunité Elle de garder la 4 plus 1v pour le de canon laser derrière voilà, ah si dernier drone, pardon je vais dire voilà pour les drones maintenant il y a le dernier drone qui est vraiment chouette aussi c'est le stealth drone, qui est le drone de la Ghost kill alors la Ghost kill en a deux. il suffit d'un seul pour avoir cette capacité et la capacité du, du drone stealth c'est que cette unité donc l'unité de la Gutskill et du drone tant que ce n'est pas la cible la plus proche ou que le tireur est à moins de 18 pas on ne peut pas la cibler donc ça permet d'avoir une Gutskill qui tant qu'elle est en milieu de table fond de cours, donc à plus de 24 pas de l'adversaire qui est inciblable au tir je trouve ça extrêmement fort, elle n'a pas une puissance de feu énorme mais elle tire quand même correctement en revanche elle a fait un super, une super unité pour tenir un objectif fond de cours chez soi. Quand une armée de tir qui n'a pas de close, bah, tant que l'armée de tir n'a pas rasé l'armée tôt Qui a devant ou ne s'est pas mis à moins de 18 pas de la skill, elle ne peut pas venir contester l'objectif, euh, empêcher de tenir l'objectif fond de cours même s'il a découvert. Voilà grosso modo pour les drones. Si, si, pour terminer sur les drones, quand même, il faut parler du drone sniper. Le drone sniper, il fait deux tirs, enfin, il fait un il tir rapide 24 à 48 pas. Donc à 24 pas, il fait deux tirs force 5, PA-2 et on verra qu'on parlera du euh, Sac Marksman, les bonus que les grands sniper ont à l'heure actuelle. Ok, on a donc fait le tour sur ce codex de tout ce qu'on avait en amont des datasheets, le système des mécaniques avec les 7 taux, toutes les améliorations qu'on pouvait avoir, euh, et puis bah, globalement, on commence clairement euh, à comprendre un petit peu comment tout cela va fonctionner, ce qui va nous permettre maintenant d'aborder euh, les data sheets du codex. On va les découper, on va les, on va les prendre à la lecture comme elles viennent, hein, c'est-à-dire QG, troupes, élite attaque rapide et soutien. Euh, on, on fera sans doute abstraction sur les fortifications, sauf si vraiment il y a des trucs de ouf, mais, mais généralement, les fortifications, c'est des pages qu'on ne lit même plus, j'ai l'impression. et euh, et donc, on va, on va évidemment attaquer par les QG. Je rappelle encore une fois qu'on ne va pas faire le listing de toutes les entrées. Il y a, en plus, il y a pas mal de QG sur le codex. Hein, il y a pas mal de choses. On va se contenter vraiment de, de, de ce qui est fat, de ce qui est efficace. Et forcément, pour ça, Chazo est la bonne personne. Je te laisse un petit peu nous, oui. nous dire qu -ce qui c'est qui les mecs qui vont se chauffer sur le champ de bataille et qui vont, qui vont astropoutrer, euh, astropoutrer leurs adversaires. Je pense qu'on va commencer par les personnes nommées. On va commencer par Farsight, qui va être quasiment autant inclus dans la liste enclaves. Parce que le monsieur était moyennement rigolo au corps à corps avant, mais maintenant il a gagné 1 pv pour passer à 7 pv. Il a toujours sa 4 plus vue en durant 5. Il a un plasma, le plasma donne une arme de folie, qui est assaut 2, Force 8, moins 4 dégâts 3 à 36 pas. Donc ça tire, ça tire assez fort. Et au corps à corps, maintenant, Farsight, c'est 5 attaques, A2+, force 10, PA-3, dégâts 3, ou 10 attaques, force 6, PA-2, dégâts 1. Donc le monsieur, pour du taux, il déconne relativement 0. Et il vaut 130 points, donc il est vraiment pas cher de ce côté-là. Il a un bonus qui permet de mettre plus 1 au corps à corps, au V de touche, au corps à corps d'une unité corps. Bon, c'est sympa, c'est pas transcendant quand même, mais c'est pour le coup, c'est là qui est plus fluff qu'autre chose. Et c'est un commandeur qui est en XV8. Et tous les commandeurs XV8 ont la règle suivante, qui est tactique à En face de commandement, on choisit une unité Crisis Score à 9 pas du commandeur. Et jusqu'à la fin du tour, l'escouade est euh, éligible à fallback et tir, à pouvoir désengager et tirer, ce qui est très fort. Et d'ignorer tous les malus pour tirer, euh, de malus pour toucher au tir, que ce soit euh, négatif, positif. En fait, on choisit ceux qu'on veut ignorer et on garde ceux qu'on veut bénéficier. Donc on a des armées qui peuvent mettre des moins 1 pour toucher, et on passe à travers une forêt Donc, du coup qui annule les à laser. On met cette petite capacité, et le pack de 6, il touche à 3+, facile. Shadow Sun, je vais pas passer rapidement dessus, c'est le même profil qu'on avait en V8, son très bonus est en full, de mettre une escouade en full reroll pour toucher. Ce qui n'est quand même pas inutile, mais on a d'autres menus, vu qu'on arrive à maintenant avoir un rival des As pour toucher qu'on touche à 3+, assez facilement, c'est bien mais ce pas forcément transcendant. Le Commander XV8, il a les mêmes bonus que Koshova, euh, qu que Farsight, le Tactico Lacumen, du coup je ne vais pas me répéter là-dessus. Je pense qu'on en verra un dans chacune, euh, soit de Farsight, soit un commandeur XV8 pour pouvoir avoir au moins une école de crise qui les engage et qui tire. Le Commander Enforcer. Il est, je vous fais les trois commandes, les trois sont intéressants pour des raisons différentes. Le commandeur enforcer ne bouge que de 8 pas, alors que la crise bouge de 10. Il a 7 PV, une 2, et dégâts moins 1 de base. Ça le rend particulièrement résistant. Et il a la règle résolue de Firebase, donc euh, appui, fin base, ouais. Appui feu résolu, euh, qui fait qu'en face de commande, je ne vais pas m'user à le traduire en fait en français, j'y arrive pas. Donc, Resolute Inférieur Base en anglais, c'est en phase de commandement, on choisit une escouade de crisis à 9 pas de ce commandeur. Cette escouade de crisis gagne la règle Super OP, ni plus ni moins. En mécanique de V9, où il faut de la Super OP pour tenir les objectifs ou contester, c'est très fort. L'autre chose qu'il a, que le l'Enforcer a et que la Call Star a, c'est l'item euh, Relais de Position, qui est une fois par, euh, tour, de, par tour de jeu, c'est uniquement pour unités en réserve stratégique. Quand il y a ce porteur et il y a moins de 12 pas d'un bord de table, en fait. il n'y a pas besoin de 12 pas, mais en fait, on peut déployer une escouade qui est en réserve stratégique à 6 pas de ce porteur et le considérer avec un tour de plus que c'est la réalité. Ça signifie qu'on peut faire arriver une escouade qui est en attaque de flanc au premier tour, automatiquement. Tant qu'il arrive à 6 pas de ce commandeur. Donc il faut que le commandeur soit moins de 12 pas d'un bord de table. La Colstar bouge vite, c'est plus facile avec la Colstar. Et petite combo, qui n'est pas évidente de prime abord, mais que je trouve très forte, c'est le trait de seigneur de guerre Coyonne, dont je parlais tout à l'heure, qui pour trait seigneur de guerre Coyonne permet de mettre une à trois unités, si on est en Coyonne, gratuitement en réserve stratégique. N'importe quelle unité. Ça peut être un Hammerhead, ça peut être des routes, ça peut être une euh, Storm Surge, ou une Tide. Et ça permet de le faire... Et cette relique, enfin, cette, cet item-là, le relais de position. De faire arriver cette unité ou ces unités en réserve, T1. Contre une armée où, par exemple, on, on va voir qu'on va pas commencer, avec une armée qui a une grosse puissance de feu en face, on a peur que la storm surge bah, prenne cher. Tratineur de guerre, coyote, On l'a met en réserve stratégique gratuitement, T1. À notre T1, on arrive. Ce commandeur qui a cette, euh, ce, cet item, il se met en bord de table, et la storm surge arrive et peut tirer tranquillement. C'est très fort ça permet vraiment d'annuler l'alpha strike, enfin certains alpha strike de l'adversaire. L'autre battle suite, ça va être le, la call star. Donc la call star, elle bouge de 14 pas désormais, c'est plus 20 pas, mais 14 pas. Elle gagne 1 PV au passage. Le canon à induction cadencé qui faisait 8 tirs force 5 fait maintenant 10 tirs force 5 PA-1. C'est pas rien. Je vous rappelle qu'on peut mettre le trait de signal qui permet d'être en full rigole pour toucher et blesser. Il peut, une fois par bataille, quitter le champ de bataille et revenir à la phase de renforcement à plus de 9 pas de l'adversaire, en fait, en forme en profondeur classique. Et le bonus qu'il a pour les crises il est un peu moins fort, mais quand même, il n'est pas inutile. C'est au début de la phase, de, enfin en phase de coronement, je fait une squad de crises à 9 pas de la Call Star. Et cette escouade squad de crises va pouvoir advance automatiquement de 8 pas. Donc on a besoin de projection. Et par exemple, il peut faire combo avec l'enforceur forceur peut dire, bah toi, espèce de, de, de crise, t'es super OP. Et la dire, dit, bah, tu vas bouger 10 et avance de 8 automatiquement. Donc ça permet de projeter une escouade de super OP à 18 pas, par exemple. Voici pour euh, nos QG. Mention quand même au QG au Croots, QG qui pour 25 points peut euh, donner une petite relique sympatoche, un égal des as pour toucher. Il n'est pas inintéressant, et puis il a la bonne idée, si on veut une escouade de course, de ne pas prendre de slot de QG pas un choix obligatoire, mais pour 25 points, si vous jouez 10, 20, enfin 20, 30 coups, c'est un, un petit choix à considérer. L'intérêt, on va pas en parler euh, plus que ça, la, ses intérêts principaux, c'est de ses invocations, qu'on a parlé tout à l'heure en long et en large. Il est, Si on joue pas Farsight, il y en a au moins un qui est auto inclus. Le fait d'avoir une à deux escouades qui fait une action et qui peut quand même tirer, le bonus de commandement euh, qui... Euh, ah, pas le bonus de commandement, pardon. Le, le bonus de commandement qui donne à 6 pas de lui et commandement à 10 plus ses invocations pour 60 points 65 avec le disque c'est vraiment extrêmement intéressant Onva est un éthéré avec la relique il fait deux invocations à 2+, avec un petit bonus de résistance mais qui n'est pas non plus transcendant et Onchi, pareil, fait 2 invocations à 2+, et fait un petit corps à corps qui n'est pas ridicule mais qui, est pas, qui reste anecdotique les deux derniers QG qui sont deux par suspect et qui font que le setto est à mon avis celui qu'on verra le plus dans un premier temps, c'est Dark Strider et Long Strike. Dark Strider peut désigner après avoir bougé, c'est un cibleur. Une petite carabine impulsion qui fait deux tirs, force 5, pas moins 2, dégâts 2, avec une relance pour toucher et pour blesser. Et il permet aux escouades d'infanterie qui ont désengagé à 6 pas de lui de pouvoir tirer, ce qui va très bien avec les euh, routes. Les STS, les carrés de feu, les cibleurs, et et c'est là où je ne comprends pas Game sans Shop. Au début de la phase de en phase de commandement, il choisit une unité corps à 6 pas de lui, une unité ennemie visible de Darth Rider. Donc la contrainte, il faut qu'elle soit visible en phase de commandement. Et jusqu'à la fin du tour, chaque fois que l'escouade de Krizi, enfin que l'escouade corps de quizzie, c'est un petit lapsus, mais ça peut se soucier des broadside. À chaque fois que l'escouade corps qui a été choisi par Darth tire une unité ennemie ciblée. L'escouade corps a plus un pour blesser. Plus un pour blesser. On a un deuxième sorte de plus un pour blesser en taux. On a Dark Trider, on a le stratagème. Et plus un pour blesser avec un pack de 6 cris ou de 3 broadside, c'est juste fou. Ça permet de blesser. Bah de blesser quasi tout le monde à 3, plus ou 2. Plus. Et vu le niveau de volume de feu que ces unités dégagent, ça rend vraiment le taux létal sur une escouade. Les armées de, qui sont Death Star, je pense qu'elles vont avoir énormément de difficultés à s'imposer contre une armée taux. À cause de ces mécanismes de plus 1 pour blesser, de fiabilisation sur une escouade. Le dernier QG, qui n'est pas des moindres, c'est Long Strike. Alors, Long Strike a 14 PV, 12. Les Amurais ont 14 PV en durant 7, 3, pas d'invulnérable. Les SMS ont passé P1-1. Le canon a fait suffisamment parler de lui, vous en avez tous entendu parler. Force 14, DPA-6, dégâts 6, plus D3, plus 3 mortels quand ça blesse, et pas d'invulnérable. Qu'est-ce que l'onstrike amène Déjà l'onstrike qui amène qui touche à 3+, parce que tout le monde touche à 4+, va touche à 4+, et l du coup l'onstrike a plus 1, c'est un perçu, il touche à 3+, ce qui est pas mal. Tous les amurades ont une relance gratuite pour toucher. Ça permet d'avoir un type de canonrail à 3+, qui vole. Il a gardé sa règle de gunship Ace, à savoir qu'il a plus 1 pour blesser avec toutes ses armes contre les monstres et contre les véhicules, ce qui signifie que le canonrail de l'onstrike, malgré sa force 14, va bah, blesser n'importe qui. N'importe quelle grosse unité a de plus. Et son plus gros bonus, je pense, c'est le fait qu'à sa phase de commandement, il va faire une unité corps ou un autre hammerhead. Et c'est bien précisé, un autre hammerhead. Il ne peut pas le faire sur lui-même. Et cette escouade, cette unité, va avoir une touche de à laser. Et je le trouve particulièrement fort pour euh, une escouade de crisis ou de Broadside. Parce que le à laser, il va être sur l'escouade qu'on tirés. Donc si on a 6 crisis, et qu'on a 4 crises qui tirent sur les squads qui désignaient, Les 4 crises qui tirent ont plus 1 pour toucher. Mais les 2 crises qui vont tirer sur l'autre unité, qui elle n'a peut-être pas de à laser, ou n'a pas pu en avoir, bah les crises ne vont pas avoir le plus 1 pour toucher, ils vont avoir qu'un 4 plus pour toucher. C'est moins ouf. La capacité de Long Strike permet à ce que toutes les figurines ont du de à laser. Donc on a 6 crises qui tirent sur 6 escouades différentes, qui n'ont aucune à laser, bah les 6 crises vont quand même toucher à 3+. Et je le trouve vraiment intéressant parce que ça permet d'avoir une projection sur l'armée, de chercher des unités qu'on ne voit pas en phase de mouvement et de quand même tirer dessus à 3 plus. Ça fait, voilà. ça, fait, ça, fait, ça fait beaucoup de bonnes choses dans tes QG, Chazo. Ça fait beaucoup, ouais. beaucoup de bonnes choses cumulées. Et euh, on va juste remettre encore une fois en perspective le CA 2022. Hein. Je rappelle qu'il y a pas mal de QG qui sont euh, des QG nommés et qui donc sont cloisonnés à leur set. Et il y en a beaucoup. Alors évidemment, Farsight dans l'enclave Farsight. Euh, on notera donc aussi que dans ton codex, tu as le QG le moins cher du jeu. Ce jeu de mémoire, je pas vu de QG à ouais, 25 points. Moyenne, ce, ouais. qui est, ce qui est très très cool quand t'as besoin d'aller chercher une petite, patrouille, euh, une petite patrouille pour avoir une entrée spécifique c'est vraiment intéressant euh, et après euh, bah les, euh, Onva Onchi euh, Dark Strider ainsi que Long Strike viennent tous du Setto euh, bah donc voilà. Onchi, ah. Onchi vient du Set de virale. ah oui Onchi ouais, ouais, ouais excuse-moi ouais. on va donc passer aux troupes, les choix de troupes, on en a euh, au nombre de trois dans ce codex. On va avoir les Strike Squad, les Breachers, ainsi que les croots Carnivores. Je te laisse la parole pour nous parler de ces entrées. Alors, gros changement sur les Breachers et les guerriers de feu, les Strike Team, c'est que maintenant, ils sont 10. Ni plus, ni moins. On ne peut plus les prendre par 5 comme vous prenait avant. Donc, la petite troupe à 45 points qu'on payait pour la taxe troupe, Désormais, c'est fini, c'est 80 ou 85 points pour les guerriers de feu ou les breachers. Et c'est par 10 minimum. Les armes ont gagné un bonus de, de PA, les fusils à impulsion est passé PA-1. Les breachers sont quasiment comme avant, Ils ont un petit bonus de portée. Ils n'ont plus le bonus de portée longue, qui était, enfin, deux tirs, le profil de portée longue qui faisait 2 tirs de force 4. Maintenant, à 14 pas, c'est deux tirs de force 5 PA-1, ce qui n'est pas dégueu. Et à 8 pas, c'est 2 tirs de force 6 PA-2. Voilà, les tourelles, les tourelles DS8 de support, il y a une action pour les déposer, et, elle, et si on bouge et qu'elle est détruite, on peut la reposer quand même derrière, en fait. Quand une squad bouge, on peut on peut embarquer en gros, taux prend une Pokéball, il remettre la tourelle dans la Pokéball, et la redéploie plus tard. Ces troupes ont le mot-clé grenade euh, Photonique, qui permet de, le stratagème de mettre moins deux en charge. Voilà, grosso modo, pour nos troupes, des bonnes troupes, parce qu'ils ont un moral à 8, ça tire fort, et avec le drone qui permet d'être blessé que sur du, que sur du 3+, c'est une troupe qui reste résistante, fiable au moral. Donc franchement, c'est pas les meilleurs troupes du jeu, loin de là. Mais c'est de très très, loin, les, très très loin, carrément pas les plus mauvaises non plus. La dernière troupe qu'on a, c'est nos carnivores Kroots. Alors le Kroots coûte 6 points. 60 points les 10, ils sont entre 10 et 20. Morale à 6, regarde à 6. C'est pas ouf, mais tire toujours à 4+. tir rapide, 24 pas, force 4, ce qui est pas dégueu. Deux attaques force 4, perd 1, qui touche à 3+, au corps à corps. Ce qui est quand même pas, pas ridicule. Et ils ont gagné une grenade à 6 pas, euh, qui est force 4, Blast. Bon, voilà. Qu'est-ce qui rend le coup de ça intéressant C'est une troupe super OP qui a un mouvement de 7 pas, en début de partie. Et qui a la règle de Stealthy Hunter, donc euh, les chasseurs silencieux, qui font que quand ils sont à couvert, qui bénéficient d'un couvert, quel que soit le couvert, couvert lourd ou couvert léger, ils ont plus en armure. C'est vu que sur un couvert lourd, ils vont être moins 1 pour être touchés. 5 plus d'armure, et sur un couvert léger, ils ont une 4 plus d'armure. 6 points, endurance 3, 4 plus d'armure, franchement, c'est intéressant. Et si on arrive à leur payer le petit bonus de tuer quelqu'un au corps à corps, ils passent un phénopène à 5, ce en fait une troupe super op vraiment résistante je trouve. On notera un petit euh, petit rajout technique sur euh, les mots clés. Euh, on notera que les croûtes n'ont pas de mots clés en, en relation avec le set. Donc euh, ils ne font pas pour autant perdre ton set et les bonus de ton set. Hein. Tu, tu peux jouer une entrée croûte dans ton set taux, par exemple sans perdre. Euh, sans perdre les, les, les particularités du set. En revanche, eux n'ont pas les bonus et on notera surtout l'absence du mot-clé corps dans la datasheet des croûtes. Pas de mot-clé corps pour ces petits, euh, ces petits carnivores du bien suprême. Et, et on peut pas bon, voilà. tout avoir, on peut pas tout avoir. Bon, De toute façon, de, de manière générale, hein, je pense que les croûtes, ça, ça restera euh, toujours une, une unité... Euh, une unité sacrificielle pour les taux avec euh, l'opportunité de faire quand même des cordons pas chers d'unités sacrifiables qui vont protéger euh, tes, tes grosses gunlines, notamment d'alpha, hein, tu as parlé euh, l'alpha c'est quelque chose aussi qui, qui peut être craint par le taux dans la mesure où tu perds assez rapidement des unités, euh, des unités qui ont un firepower puissant, euh, on ne peut pas se permettre de les perdre autour 1 autour 2, donc pouvoir te prémunir bah, de, de, de gros alpha strikes, et il y a quelques armées qui en sont capables aujourd'hui Passe aussi par ce genre de petites unités satellites et qui en plus de ça peuvent se permettre de faire quelques petits tricks de mouvement, quelques petites actions, toutes ces petites choses qui, qui donnent un peu de, de panache au jeto euh, Je te propose euh, sans transition aucune de passer sur les slots d'élite euh, de notre bon Codex To V9. Et on va commencer par l'élite que vous attendez tous, évidemment, le Raider Kutox, le Koutox. Voilà, The Elite tôt. non, blague à part, on parlera des crises plus tard, en revanche, le Coutox pourrait quand même qu'on à parce qu'il vaut 25 points. Pour 25 points, on a quelqu'un qui bouge de 7 points en début de partie, qui a 4 PV et une 6+, sympathique, mais pas non plus transcendant. En revanche, qui fait 4 attaques, force 6, P1-2, dégâts 2, sur du 3+, au corps à corps, avec une arme de tir qui fait à 48 pas de tir de force 7, P1-1, dégâts 2. C'est pas transcendant, mais de nouveau on joue tôt. On n'a pas une armée de corps à corps à la base. Les Rhoots sont là pour nous amener un peu de contre-close. Et le Rhootox maintenant bah, nous amène un contre-close anti marines ce qui n'est pas, pas ridicule. La force 6 c'est un vrai palier, ça baisse toute l'endurance 3 à 2+. Et le fait d'être père moins 2 dégâts 2, bah, c'est loin d'être ridicule en fait. Donc pour 25 points, 75 points à l'étroit, on peut faire 12 attaques. C'est plutôt une bonne surprise. Et dans une armée qui n'a pas, pas de corps à corps, ben, les trois tox font quand même 6 tirs forces par moins 1, dégâts 2 de à 48 pas. Donc c'est un appui-feu qui n'est pas ridicule. Voilà pour la première, première, première petite élite. L'autre élite euh, qui est euh, l'élite emblématique de, du Codex To, ça, ça va être la Crisis. Alors la Crisis, qu'est-ce qu'elle raconte en, avec ce nouveau Codex Elle raconte beaucoup de choses, la Crisis. La Crisis dit déjà qu'elle a gagné un PV. Elle passe à 4 PV en durant 5 et à 3 attaques de base, alors qu'avant elle était à 2 attaques, 3 PV, et son mouvement passe de 8 à 10 pas. Donc l'unité qui est quand même plutôt mobile, elle touche toujours à 4+, un vrai Vépau, on ne touchera pas à 3+, qui gagne 1 PV, ça la rend vraiment résistante. Si on parle de crisis, forcément, il faut qu'on parle de, ce qu a, de son équipement et de ses armes. Et là, les armes taux v 9 on a un vrai palier, on a un vrai changement. Dans le premier changement qu'on a, le lanceur de charge à dispersion, il, passe de 10, il tire à 18 pas, à 16 tirs, force 4, Maintenant, c'est 24 pas, 17 tirs, force 4, PA-1. Le burst canon est toujours à 18 pas, enfin le canon à induction, pardon, est toujours à 18 pas, assaut, était à 4, passé à SO 6, anecdotique. Le lance-missile, il passe de 36 à 30 pas de portée, petit nerf, toujours à 2, force 7, PA-2, avant, il était PA-1, et dégâts 2, les dégâts D3. Donc, ils ont fiabilisé les dégâts du, du, du missile pod. Pareil pour le ioniseur cyclique, le CIB. Le CIB fait à 18 pas 3 tirs, force 7, PA-2, dégâts 1. On gagne un bonus de PA. Et surchargé, force 8, PA-2, dégâts 2. Et pour, euh, en revanche, pour chaque as fait avec cette arme, le porteur se prend une mortelle. On revient au wording début V8. Je ne sais pas si c'est une erreur des Games Workshop ou pas. Puisqu'à d'autres moments dans le codex, le wording est écrit différemment. A voir si il y a une FAQ, comment la FAQ, si la FAQ tranche ce point-là prochainement. Sinon. Chaque as fait des mortels, qui peut quand même aller vite. Le fuseur, le fusion blaster n'a pas changé. Le lance-flamme, gros changement, le lance est certainement le meilleur lance-flamme du jeu, à savoir qu'il fait 2 plus 10 touches. Donc un lance-flamme fait minimum 3 touches pour 5 points à l'arme. C'est vraiment, vraiment intéressant. D'autant plus intéressant qu'en monde cas, on a un bonus de PA moins 1 supplémentaire et le relance des as qui euh, du coup fiabilise les dégâts qu'on fait avec le lance-flamme. Et l'euro bonus qui est l'arme qui mérite peut-être d'être nerfée. On verra l'usage. C'est le plasma. Le plasma, qui était la pire arme des crisis de toutes les versions, est devenu certainement leur meilleure arme. Le plasma, c'est 30 pas de portée, assaut 1, force 8, PA-4, dégâts 3. Effectivement, dégâts 3. Une crise, ça veut dire qu'une crise peut faire 3 tirs, force 8, PA-4, dégâts 3. Ce qui est grosso modo la puissance de feu moyenne d'un Redemptor avec son incinérateur à plasma. C'est juste fou. Dans les équipements, les équipements ont été un peu réduits, ont changé. On retrouve la plaque d'Iridium qui met un 2+, toutes les trois crises. Le bouclier donne une 4+, 1 vue, qui vaut 5 points. Point d'équipement, mais que 5 points, c'est vraiment très inintéressant. Le multitracker. Euh, permet sur chaque 6 d'avoir une touche additionnelle quand on tire sur une escouade qui est de 6 ou plus c'est clairement le plus mauvais à mon avis le target lock permet euh, au porteur hein, pas l'escouade au porteur d'ignorer la règle de couvert léger c'est pas inintéressant le soir de vélocité pardon est le même bonus qu'avant savoir plus un pour toucher contre le fly avoir que c'est ce utile avec les désignations qu'on peut avoir et euh, le dernier qui est le Early Warning Override, avant ça permettait de tirer euh, quand une squad d'arriver à 12 pas euh, en réserve stratégique. Maintenant ça permet de faire un Overwatch à 5, mais c'est uniquement sur le porteur toujours. Donc on a quand même le l'Overwatch à 5 qu'on avait sur les taux avant, on le retrouve un peu sur les exo-armures. Et il y a un deuxième bonus qui a usage unique, c'est qu'à chaque fois euh, qu'on le qu'on utilise le stratagème Overwatch, enfin, la première fois qu'on utilise le stratagème Overwatch, il est gratuit. Voilà, donc ça permet à des crisis avec cet équipement d'avoir un Overwatch à 5 plus gratuitement sans payer le CP. En revanche, ça ne permet pas de faire deux Overwatch dans la même phase. C'est juste un toujours, mais potentiellement gratuit. Dans les autres élites qu'on a, les crisis bodyguard, donc c'est les, les mêmes crisis, elles valent 5 points plus cher, même profil, même équipement. Et ils ont la règle le Swarm Protecteur, qui est la règle du garde du corps classique. à savoir que les crises, que les gardes du corps tôt n'ont pas de limite de PV sur les personnages qu'ils peuvent protéger. En l'état, ça signifie qu'on peut protéger Long Strike avec des crises garde du corps. À voir si ce serait FAQ ou pas. L'avant-avant-dernière élite qu'on avant, avant, avant qu a, c'est nos stealth. Les Stealth sont à 25 points maintenant, c'est pas cher, elles ont gardé le même profil, le fusil, le canon à induction est passé à saucisse, on gagne un peu de tir, c'est pas transcendant. On prendra les stealth parce que pour 115 points on a trois unités qui s'infiltrent, qu'elles ont moins 1 pour être touchées au tir et quand elles sont à couvert elles ont plus 1 en armure, Donc du coup elles ont un plus à couvert, ce qui est quand même euh, les rangs résistants je trouve pour 25 points endurance 4 de PV. Et l'équipement euh, Homing Beacon. Le Homing Beacon, c'est une action. C'est un équipement qu'on prend un sac points de plus sur les squads de, de stealth. Et c'est quelque chose qu'on fait en phase de commandement. Et euh, elle est commencée, donc du coup, en phase de commandement, il ne faut pas du coup, que les stealth bougent, parce qu'elle se fait au début de la phase de renforcement. Donc c'est euh, à la fin de la phase de mouvement. Euh, une escouade de crisis euh, corps peut arriver en réserve. Peut arriver de réserve et frapper à trois pas de la base et à plus de neuf pas de l'adversaire. Ça signifie qu'on a un moyen d'avoir des crises qui arrivent T1, un peu comme des drop pods. Selon si on commence, on joue en premier, si on joue en deuxième, ça permet des affaires strike qui sont sympas. Pour cinq points, que ça, ça ouvre des opportunités de jeu qui sont vraiment intéressantes. Si l'adversaire fait une heure de déploiement par exemple et que vous commencez, ça peut, ça peut permettre dès le T1 d'arriver avec trois, quatre, six crisis et de balancer la sauce. On rappelle le stratagème générique qui permet pour deux CP ou 3 CP d'être full pour toucher, ou en Farsight, pour le même coup d'être en full pour toucher et pour blesser. Ça offre un Afastrak qui peut être vraiment intéressant et potentiellement game breaker selon les armées. La... En élite, on retrouve la Ghost Kill. La Ghost Kill est passée à 12 PV en durant 7. Elle n'a plus de bouclier. Elle ne peut plus avoir l'invulnérable, la, la 4 plus 1 vue. Ça manque un peu. Et un équipement pour 15 points. Qui fait qu'à chaque fois qu'elle perd un PV d'une arme qui a force 7 ou moins, elle lui donne un film open à 5, donc elle est relativement résistante malgré tout. Et surtout, ses drones l'empêchent d'être ciblés à plus de 18 pas. On en avait parlé tout à l'heure dans les drones, donc on a vraiment une gun skill qui n'est pas ciblée à bien longue portée. Ses armes secondaires sont les mêmes fuseur, flammeur, canon, induction. Ses armes principales changent. L'arme Le... cyclique tire à 36 pas maintenant, fait 6 tirs force 7 par moins 2 dégâts 2 ce qui n'est pas ridicule en touchant un 4+, et surchauffer, fait 8 tirs, pa 2, dégâts de 3, ce qui est très fort, je trouve, mais à chaque fois qu'un 1 est fait avec cette arme, c'est une mortelle. Et la Ghost Kill, comme la Game Tide, n'ont pas le mot-clé le mot corps, ils sont des suite et véhicules. Du coup, on n'a aucun moyen de relancer plusieurs fois les As, donc c'est... Pour quand t'es joueur, c'est une arme qui est très forte, ça tire très bien. Mais c'est un coup à tuer sa ghost kill euh, très rapidement. L'autre arme qu'il a, c'est son co fusion collider, qui passe de 18 à 24 pas, qui avant faisait des 3 tirs, maintenant ça fait 3 tirs, force 9, per 4, dégâts d6, et à mi-portée, mi dégâts d6 plus 2. Grosso modo, pour les anciens joueurs tôt qui avaient le Psychic Awaken, c'est la relique qu'on pouvait mettre sur la ghost kill. Enfin, c'est une signature système qu'on pouvait mettre sur la GhostKill, pour ce petit système pardon, qu'on pouvait mettre sur la Ghost Kill qu'on met maintenant sur... qui est l'arme de base des Kills. On voit que Games Workshop a gardé un peu l'optique où à chaque version, on met euh, le prototype bonus de la, de la version d'avant en arme de base. Euh, je te propose qu'on passe sur les attaques rapides sur lesquelles on va retrouver bah, les, les Pathfinder, euh, les, yes. pir les Piranhas, et, ainsi que ces bons vieux V-Speed et les chiens croûtes, euh, ouais. pour après finir sur, euh, sur les, les, les soutiens et, euh, et puis les, les, slots, les autres slots, on va dire. Euh, je te laisse attaquer sur les attaques rapides. On va commencer par les drones. On peut toujours avoir les petites escouades de, de, de drones de 4 à 12. Mais au vu de leur aide, quand ils sont seuls, je ne les trouve pas particulièrement intéressants. Je pense que c'est plus intéressant de les mettre en équipement, mettre des drones avec des crisis, avec des commandos, ce genre de choses. Unité emblématique des taux en attaque rapide, très clairement, les Pathfinder, les cibleurs. Les cibleurs bougent de 7 pas, ont toujours une 5 plus, plus d'armure, 3 d'endurance. Mouvement gratuit au début de, début de partie de 7 pas aussi. Ils peuvent déclarer l'action. La, de désigner des marqueurs light à la fin de leur phase de mouvement ce qui est vraiment intéressant en gros qu'est ce qu'ils ont les cibleurs les cibleurs valent 95 points désormais 90 points pardon désormais et avec le petit drone qui fait moins de 2 en charge automatique qui est vraiment intéressant et ils ont le yon rifle et le ray rifle qui est un arme peuvent pour en avoir trois le yon rifle est particulièrement sexy pour 5 points à l'arme donc 15 points sur une escouade pour en avoir trois on fait euh, chaque arme fait 3 tirs, force 8, par moins 2, dégâts 2, surchauffé. Et avec chaque as, c'est une surchauffe, mais vu qu'ils sont corps, Et que les commandeurs font une bulle de rigole des as à 6 pas 2. C'est une arme qui est du coup assez fiable et ça mène un bon appui-feu, c'est de très bons tueurs de Maritz. Voilà pour nos amis cibleurs. Je pense qu'une une deux escouades sont quasi euh, sont très souvent vues dans les armes. Les Piranhas gagnent un petit PV, un petit point d'endurance, qui n'est pas rien. Leur canon à induction est spécifique, il fait 6 tirs force 6, pas force 5, force 6, on passe un palier. Et le fuseur est euh, un fuseur lourd, Space Marines, à savoir 18 pas de portée, force 8, par moins 4, dégâts D6 plus 2, et à portée courte, dégâts D6 plus 4. Donc c'est du fuseur qui est assez énervé, ils ont toujours les deux gun drones. Et pendant la phase de déploiement, on peut les mettre gratuitement euh, en attaque de flanc. Voilà la dernière, avant dernière attaque rapide qu'on a, les chiens roots. Ils ont gagné par rapport à avant, ils ont gagné plus d'une attaque, sinon c'est les mêmes profils. Point intéressant, mais pas non plus incontournable. Les v speed ont gagné un très beau euh, un très beau boost, même profil qu'avant. En revanche, leur arme est passée assaut 2 et dégâts 2. Donc un V-Speed qui vaut 14 points fait 2 tirs, force 5, P1-3, dégâts 2, et peuvent être en réserve en attaque, enfin, en frappe profondeur gratuitement. Sachant qu'ils sont aussi infanterie, donc ils peuvent faire des actions, et ils sont par 5 minimum. Donc on peut éventuellement les prendre par 6 pour imaginer de poser une bannière, ou partout, ou pour faire un quart de table, ce genre de choses. Et je pense qu'on voilà. a, a fait le tour des attaques rapides, et je vais te donner la parole bah, instantanément sur euh, les choix de soutien avec, euh, on, sur lesquels on retrouve les broadside, les riptides, euh, le Hammerhead Gunship, le Skyray Gunship, euh, et ensuite il nous restera euh, le transport qui est le David Fish, on aura les aéronefs, et pour finir, évidemment, euh, cette bonne vieille Storm Surge. Yes, allons-y pour les choix de, de soutien. Alors, choix de soutien, je vais commencer par le choix qui est surprenant, qui est la Rip Tide, qui est en choix d'élite avant. Donc, si on n'avait pas parlé plus tôt, ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, la RibTie est devenue un choix soutien. La RibTie vaut 240 points. Grosse baisse en points pour le même profil avant, quasiment le même profil qu'avant. Euh, le réacteur Nova a changé, mais elle a une 4 plus 1 vue de base. Donc, c'est 14 PV en durant 7, 2 plus 4 plus 1 vue. Pour 240 points, on a une unité qui est plutôt tanky. Elle peut avoir deux plasmas, les fameux plasmato à l'heure actuelle. Les changements, le canon induction lourd est passé force, enfin force 6 per moins 2. On a gagné moins 1 en PA, dégâts 2 comme avant, et vie 12. L'autre arme principale de la riptie, c'est l'accélérateur à ion, qui pour le coup, la redéception du codex. Euh, L'arme a vraiment été nerfée. Maintenant, son profil, c'est 6 tirs, force 7 par 3, dégâts 3. Et 6 surchauffés, force 8 par 3, dégâts 4. Alors, dégâts 4, c'est sympa. C'est que force 8, pas force 9. On a un palier en termes de blessure qui est un point embêtant sur l'endurance 8. Et surtout, à chaque 1, fait par cette arme, c'est une mortelle. Et de nouveau, la reptile n'a pas la règle de corps. Ce qui, est quand même... Ce qui me fait dire que cette euh, arme-là ne sera pas trop jouée. À mon avis, on verra peut-être plutôt la reptile avec canon induction lourd, mais pas d'accélérateur à rayon. En revanche, dans les bonnes nouvelles, c'est que la reptile maintenant a trois systèmes d'équipement de base. Et le système d'équipement de base, bon, on va certainement systématiquement lui payer le tracker des vélocités pour avoir plus un pour toucher. Le target lock, pour ignorer les couverts, et probablement le Early Warning Override qui permet d'avoir un watch à 5 plus gratos. Tu as parlé de, de, de la Gatling euh, Heavy 12. Euh, tu as un, un profil qui passe à Heavy 16 Heavy en 6, surchauffe. Ouais. Euh, comment, la, la surchauffe marche toujours pareil sur euh, la Riptide La Tornova, avant, c'était sur un 3 plus et c'était si ratant on se prenait une mortelle. Maintenant, on lance 2d6. Et si le résultat est euh, plus grand, strictement plus grand que le nombre de points de vie qui reste à la Riptide, le réacteur Nova est brûlé et elle ne peut plus être utilisée. Donc, tant que la Rift est full PV, on ne peut pas le rater. Et les effets sont vraiment intéressants. On retrouve l'effet classique de faire deux pas de mouvement en phase d'assaut, sans charger. Le fait de surcharger les armes. Surcharger les armes permet de passer les canons d'induction EV16 au EV12 et passer l'accélérateur à un rayon EV8 au EV6. Et le dernier que je trouve vraiment intéressant, qui est le Nova Shield, qui remplace à 3 plus 1 vu, ça donne un Finopen à 5 à la Riptide. Du coup, la Riptide peut être en 2+, 4+, 5 vues, film open à 5, 14p vendu en 7. Disons-le, elle est quand même plutôt tanky. En autre euh, soutien, le Hammerhead. Le Hammerhead, j'en ai déjà un petit peu parlé avec l'On Strike. Euh, il a les mêmes SMS. Aussi, gros changement que j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est les canons à induction des, des véhicules. Ça va être la même chose pour le Divi fish On changeait. Avant, c'était 4 tirs, force 5, pas de PA à 18 pas. Maintenant, c'est des canons d'induction induction accélérés. Ils ont toujours 18 pas de portée, mais ils sont assaut 8. Force 6, PA-1. Donc, c'est-à-dire qu'un Amerette qui a deux canons d'induction induction accélérés, ça fait 16 tirs, force 6, PA-1, dégâts 1, plus le, plus le Raygun ou le canon à ion. Ça fait un peu de volume de feu. Le Raygun, on en a parlé tout à l'heure. Le canon ionique, il n'est pas inintéressant, mais il coûte plus 5 points. Il fait 3 des 3 tirs, force 7, PA-2, dégâts 2. Ou 3D 3 tirs, PA-2, dégâts 3, Blast. Mais de nouveau, pour chaque un que, qui est fait avec cette arme, c'est une mortelle et c'est un véhicule, il n'a pas de relance des As. Je pense que le Rygan sera gardé pour sa capacité à one-shot un Rhino, à one-shot un Shield Capitaine, ce genre d'unité. Euh, pour la suite, on peut toujours avoir deux missiles à guidage laser comme on a vu tout à l'heure, sont passés Force 9, des 4 D3 qui sont intéressants. S'il vous reste 10 points dans votre liste, demi Guidage laser sur un Hammerhead ou un Devilfish, fish c'est jamais perdu. Le Skyray, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le Skyray, même châssis que le Hammerhead, 14 PV en durant 7, 3 ⁇ les mêmes, soit SMS, soit canon induction accéléré, deux disateurs laser, qui peuvent bouger et être faits après tout, après coup, c'est pas mal. Il a Aerial Scanner qui lui permet d'avoir plus de pour-toucher contre les unités Aircraft et de relancer les jets de dommages. Et son, sa batterie de missile à guidage laser, où avant il n'en avait que 6 à usage unique, maintenant il en fait tous les tours D3 plus 1. Voilà pour notre SkyRay. Pour finir, euh, nos soutiens, l'unité emblématique euh, du soutien tôt à savoir LabRoadside. LabRoadside est passé à Fentry. Donc, ça veut dire qu'elle a toujours cette plus d'armure à couvert, elle est à 1 et elle passe à travers les murs. Ça augmente sa mobilité. Pensez tout à l'heure à ce que je disais que les Mandka permettent de bouger Advance. Vous connaissez quoi Des Broadside qui va derrière un mur, passe à travers le mur et Advance. Donc, on a une facilité à choper des lignes de vue, clairement qu'on n'avait pas en V8. Au niveau des armes, les lance pod, le lance-missile pod, le missile des Broadside est passé EV4, Force 7, moins 2 dégâts 2. Grosso modo, comme toutes les armes taux, moins un en PA supplémentaire, vous êtes dégâts des 3, dépasser dégâts 2. Il peut avoir un plasma jumelé, il peut avoir des SMS jumelés. Le Rygun est même chose que pour la Ghost Kill, Le signature système qu'on pouvait payer au Broadside sur le Psychic Awaken, the Greater Good, est passé en Rygun de base. Donc un Navy, enfin, Gun, un Heavy Rifle, pardon. Le Heavy Rifle des Broadside, c'est Heavy 2, Force 9, paire moins 4 dégâts 3, plus D3. Et pour chaque jet pour blesser réussi, une mortelle. C'est un mini gun. Franchement, pour 90 points, si je ne dis pas de bêtises, la Non, 75 points, pardon. 75 points euh, avant le SMS, 90 points avec le SMS et avec un Cano rail. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et le missile pod qui remplace le Cano rail a plus 10 points, donc plus 20 points. Donc c'est 110 points, la broadside full, full missile. Le fait qu'elle ait 8 PV, qu'elle ait infanterie, qu'elle peut bouger Advance ou monde et vu sa puissance de feu, je ne l'ai pas testé pour l'instant, mais c'est clairement une unité qu'on peut mettre sur la table sans aucun doute, qui fait qui fait vraiment qui fait vraiment un bon travail. Et en termes d'équipement, elle peut avoir le velocity tracker, elle peut avoir les optiques stabilisées, qui fait qu'elle n'a pas de malus pour bouger et tirer avec des armes lourdes. On la récupère avec monde k Ça sera pour les joueurs Coyon, cet équipement. Et euh, le Early Warning Override, qui est comme la, le même équipement qu'on a sur le sur les Frisis ou le, la Riptide, qui permet de faire un Overwatch gratuit à 5+, plus, une, fois, une fois par bataille, ou un Overwatch à 5+, plus en payant un CP. Voilà pour nos soutiens. Okay. Ce qui nous amène à notre seul et unique choix de transport du codex, qui est le David Fish. Ce sera un des meilleurs transports du jeu, si ce n'est le meilleur, parce qu'il vaut euh, 95 points. On lui va souvent lui payer les SMS à la place des drones pour 5 points supplémentaires par SMS. Donc, on va le jouer à 105 points. Pour 105 points, ce véhicule fait 8 tirs force 6, P1-1, dégâts 1 à 18 pas. Plus 8 tirs force 5, pa 1 dégâts 1 à 30 pas sans ligne de vue, ignore cover, qui est les SMS. La enfin, force de P1-1, si on est sous le monde K, passe P1-2. Donc, ça sature fort déjà. Et si on est sous le monde K, par ma mouvement d'avant-garde, avant, avant le début de la partie, enfin avant le premier tour, mais après que la partie ait commencé, sous mon cas, le débit fiche peut bouger de 9 pas gratuitement. Ce qui est, je trouve, extrêmement fort. Ça permet des redéploiements, ça permet une projection de troupes super OP très tôt dans la partie. Ou de se mettre à couvert sur une zone sur une table qui est un peu limite en couvert et des couverts un peu au milieu de la table. Ça permet de se dissimuler de l'adversaire assez facilement. L'autre bonus qu'il a, qui est pas nul, mais qui est peu anecdotique, c'est si on est sous la philosophie Coyonne à la fin de n'importe quelle phase de mouvement, on peut euh, remettre le de fiche en réserve stratégique et revient le tour d'après à plus de 9 pas l'adversaire. Donc, 95 points, 105 points avec les SMS, 13 pévents, durant 7, il a fly, bouge de 12, peut avoir mouvement gratuit début de partie, ça en fait vraiment un bon, bon transport et je vous rappelle le petit stratagème qu'on parlait tout à l'heure qui permettait de, de faire un Fish of Fury, qui permettait pour un CP, de choisir un des villes fiches avoir, après avoir bougé de débarquer la troupe qui est à l'intérieur ou sous moins de cas d'avoir jusqu'à trois des villes fiches qui bougent qui débarquent des troupes super op qui tirent correctement. Ça donne une grosse projection à l'armée qui nous manquait par ailleurs. En fait, on a vraiment gagné cette faculté avec ce nouveau codex de dire Bah tiens, l'objectif que tu as dans ton dans ta zone de déploiement ou qui est juste devant chez toi. Ben, je vais pouvoir bouger, je peux te mettre 10 guerriers de feu dessus pour te le contester et t'empêcher de mettre du primaire. On arrive sur, euh, sur les dernières pages de, de ce codex euh, et euh, on va avoir les, les deux avions, le Razor, euh, le Razor Shark Strike Fighter et le Sun Shark Bomber. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier à dire sur ces avions Le Razor Shark a gagné un petit, pay, un petit point en endurance, endurance 7, il tire, il fait 8 tirs, force 8 par moins 2, DK2, surchauffé, mais il n'a pas de relance, donc ce qui n'est pas ouf, il a se beaucoup de mortels. Le Sunshark, euh, c'est une autre part de manche, il est un peu plus cher, 155 points si ne dis pas de bêtises, 165, pardon. En revanche, le Sunshark, il a toujours cette capacité à survoler une escouade et poser, euh, poser une bombe jusqu'à... Si jusqu c'est de l'infanterie, il lance jusqu'à 10D, chaque 4+, c'est une mortelle. Et sur les véhicules et les monstres, tu lances 6D, 4+, c'est une mortelle. Un peu comme le fusil Slave de la Deptus Mechanicus. Le truc qui est intéressant avec le Sunshark, c'est ses euh, drones intercepteurs. Qui ont des fusils à ion. Pour deux drones, on a quatre fusils à ion. Le fusil à ion, je rappelle, c'est lourd de 3, force 7, PA-2, dégâts 1, ou force 8, PA-2, dégâts 2, surchauffe. Et pour chaque as qu'il fait, ça se prend de la mortelle aussi. Mais pour 165 points, on a un bonhomme qui bouge de... comme un avion, donc de 20 à 50 pas, ça bouge plutôt bien, et qui peut mettre 12 tirs de force 8, PA-2, dégâts 2, sur du 3 plus, avec un à laser ou sous Farsight, sur une unité qui se pensait à l'abri. En plus des mortels qu'il a posés à la bombe avant. Donc il est fragile, il, est... il peut s'auto-tuer avec les, euh, les surchauffes des, des, des drones euh, intercepteurs et des, euh, des, fusils, des fusils à ion. Mais qu'est-ce qu'il envoie à la sauce? Euh, ensuite, on a les deux, les deux choix de, de fortifications. Est-ce que tu as vraiment quelque chose à dire sur les fortifications non, Je pense qu'on va, oh, on va faire l'impasse. Pour le coup, les fortifications, j'en ai vu aucune qui, qui sortait du lot euh, depuis, euh, depuis le début de cette version. Et on va finir cette review par la grosse data sheet de ce codex. C'est évidemment cette bonne vieille Storm Surge. La Storm Surge qui a pas fait de faire de l'or, à mon avis, déjà son coût en points 330 points, 340 points avec son gros canon. Donc c'est pas si cher parce qu'elle est passée endurance 8. Ça y est, l'Assemblée j'ai enfin endurance 8. Donc on a un profil 10K qui bouge de 8, il Elle bouge que de 8. Touche à 4+, 8 de force, 8 d'endurance, 22 PV, 2+, 4 plus 1 vue de base. Ouais, Je, je trouve que c'est peu cher payé pour 330 points. Le profil me paraît euh, euh, ex -extrêmement, euh, extrêmement violent pour, pour cette valeur de points je suis d'accord, la résistance qu'elle offre pour son coup en points est vraiment, vraiment, vraiment élevé. Faut voir que les IK coûtent grosso modo 100 points de plus, après un IK va bouger de 12 pas, et il va avoir des options de corps à corps, la je n'ai pas. Est-ce que ça vaut 100 points d'écart Je suis pas convaincu, mais quelque chose me dit que la j'ai un coup V9, et qu'au prochain codex RK qui sortira dans quelques mois, ils sont peut-être un peu moins chers que ce qu'ils coûtent à l'heure actuelle. En tout cas, j'espère pour l'équilibre du jeu. En termes de puissance de feu, on a les deux gros canons, donc le fameux canon qui fait à 24 pas 2 tirs, force 16 par moins 4, dégâts 12, qui peut ignorer les invus en borkane. On parlait tout à l'heure des IK, bah, l'arme qui peut one shot un IK. Voilà, on l'a. Son profil secondaire, c'est à 48 pas, 6 tirs, force 12 par moins 2, dégâts 4. La moins 2 est un peu juste, mais le fait d'avoir du dégâts 4 est vraiment vraiment sympa. Ça permet de one-shot des Terminators qui sont dégâts moins 1. Je pense à la Deathwing ou au Super Sergeant Terminator de la. Des Black Templars qui gagnent un PV qui est 4 PV, ça permet de le one-shot. Donc ouf, franchement une bonne arme sur ces deux profils, arme intéressante. À côté de ça on retrouve le Cluster Rocket System habituel qui fait 4 18 tirs, force 5 PA-1, gagner PA-1, Blast, donc les unités à 11+, plus vont prendre très cher contre, contre cette unité. Les classiques SMS et lance-flammes qui vont avec. Gros changement, le destroyer missile qui avant faisait 3 mortels flats, Maintenant, il est passé force 12, PA-5, dégâts 2d3, dé usage unique toujours. Et chaque à chaque tour, la Riptide ne peut en tirer que 2, il n'y en a que 4. Donc, on ne peut pas tirer les 4 d'un coup, on ne peut en tirer que 2 par 2. Petit petit changement, et je fais aussi un cadeau sur la Riptide, c'est qu'elle a gagné un profil de corps à corps où elle est passée PA-2, dégâts 2. Elle fait 3 attaques, à 5 force 8, PA-2, dégâts 2. Ce n'est pas la folie, il on est quand même passé PA-2, dégâts 2 qu'on n'avait pas avant. Et la Riptide, pour faire un petit retour en arrière, à 6 attaques de base sur son profil qui touche à 5+, potentiellement 4+, avec Farsight, si je ne dis pas de bêtises, qui sont force 7, paire moins 2, dégâts 2. J'ai été surpris d'avoir un profil de corps à corps qui tape, entre guillemets, euh, si fort que ça. Alors ça a toujours du 5, c'est pas du tout fiable, mais potentiellement les trois inculsoirs qui faisaient les malins avant, engagés au corps à corps avec une Griptide, bah là sur un malentendu, ils peuvent se faire euh, défoncer la tronche en face de corps à corps. Gros changement par rapport à l'ancien codex. Quoi dire d'autre sur la storm surge La storm surge peut bénéficier du stratagème euh, du drone qui se sacrifie pour un CP et absorber un tir de fuseur ou de canon rail. Elle a le counter-defense system, je n'en avais pas parlé tout à l'heure, c'est un mot-clé que les exorbitants peuvent avoir pour un équipement. Pour un CP, quand on a cet équipement, on annule le, le dégât d'une arme, on le réduit à dégâts 1. Même si c'est un dégât 15, ça devient un dégât 1. C'est pas mal pour augmenter la, la survivabilité de la storm surge. Après, on va retrouver les classiques équipements qu'on avait sur la riptaille, à savoir ignorer les couverts, avoir plus un contre le fly. L'autre bonus que la riptaille a, c'est de stabiliser, euh, se poser, stabiliser les encres stabiliser. C'est devenu une action qui soit au début de la phase de mouvement et à la fin de la. Et qui est complète au début de la phase de tir suivante. Si l'action est complétée, la strandsure va pouvoir lancer tous ces jets pour blesser, pour toucher, pardon. Tout CG pour toucher. Ce qui signifie avec une touche à, à laser. L'essai d'assemblée, je touche à 3 plus qui roll, ce qui est extrêmement fiable, je trouve. Ou, au pire des cas, à 4 plus, ce qui reste vraiment vraiment, vraiment correct. La seule question que, le, que les gens se posent, et là on voit un wording qui est un peu mal fait de la part de Games, c'est que ce début de la fin du moment on déclare l'action. Quand on fait un mouvement, qu'on fait une advance, l'action est ratée. Or, quand on est sous le monde K, on compte comme étant resté stationnaire. Est-ce que du coup on peut faire cette action en étant sous le monde K et en ayant bougé je ne sais pas. Sur un wording pur et dur, j'ai l'impression que oui, c'est possible. Est-ce que c'est l'intention des, des games sans choix Je n'en suis pas convaincu. Et à mon avis, ce sera des points qu'on verra sous, euh, sous la FAQ prochainement. Yes, ce qui nous amène à avoir fait le tour de ce codex tôt euh, Merci beaucoup euh, à toi, Chazo, pour, euh, pour nous avoir partagé cette... Euh... Cette première vision de, de cette toute nouvelle faction. En tout cas, ça nous a fait très, très plaisir de, de te recevoir pour, pour l'analyse, review de l'Empire Tho et de son Codex v 9 qu'on a vraiment hâte de voir sur, sur les tables de jeu. Les amis, si ce podcast vous associez, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit like, les petits commentaires, tout ça, tout ça, ça fait plaisir. On arrive à la fin de cette vidéo. Les amis, on se retrouve très bientôt. Ah bah pour de nouvelles vidéos, évidemment, sur Creative Wargame, évidemment. Je vous dis ciao, les seigneurs de guerre.